Allez, bonjour à tous. Bon, vous êtes tous au courant du séisme euh, qui a euh, secoué euh, le monde de Star Wars Légion. J'aime bien quand il fait ça. <rire> Et ben, euh, forcément, je me devais d'être avec, euh, avec Toto Lastico, la référence FR du jeu de Star Wars Légion. Ça va, Toto La forme Bon, écoute, tu t'es reposé Le plus heureux des hommes. C'est vrai Tu t'es reposé Non, parce que je ne savais pas, mais il n'en a pas dormi de la nuit quand c'est sorti. <rire> Ah ben laisse tomber, regarde, je suis marqué encore. Hein. Ah ouais, ah ouais t'as potassé tes Bon allez, aujourd'hui ce qu'on va faire bien entendu, c'est vous donner nos premières impressions euh, sur, sur déjà euh, les événements qui ont un petit peu secoué euh, le jeu, hein, notamment le communiqué euh, de presse qui a été relayé par FFG et qui vient de chez Massive. Euh, on va également aborder un petit peu Alex Davy, euh, ce qui lui arrive, ce qu'on lui doit. On parlera également euh, de Luke Eddy, euh, qui est son second... Donc pour l'instant, on n'a pas encore totalement d'informations, mais Toto nous remontera ce qu'il en a appris. Et puis ensuite, dans une première partie, on verra les nouvelles règles, les modifications et puis les clarifications qui ont été apportées dans ce livret. Et pour finir, en partie 2, on sera sur la modification des points, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que pour rééquilibrer le jeu, il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois des nouvelles règles, des modifications de règles des clarifications, ça c'est toujours bien, et une modification de points. Et, euh, et puis là, bah, quand on en sera là, on, on fera un petit big up à, à, à la commu qui a encore prouvé qu'elle était euh, une des euh, meilleures euh, sur, euh, sur le sujet. Toto, je te laisse euh, la parole. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ce communiqué euh, de presse, euh, mais c'est vrai que bah, tu étais pas mal pris au moment où je l'ai sorti. Moi, je l'ai sorti de toute façon un peu réactive. Maintenant qu'on a eu le temps de se poser, qu'est-ce qu'on euh, peut en dire et comment tu peux compléter en fait ce que j'ai pu euh, euh, bafouiller dans ma première vidéo <rire> Alors Pierre, déjà j'espère que tu as faim parce que là, pour ce sarlac, on va avoir de quoi se mettre sous la dent. <rire> Carrément. Euh, ouais, bon, l'idée c'était de réagir un peu à froid maintenant hein, de, de, de tout ce qui s'est passé cette semaine. Oui. Euh, en effet, lundi soir, la nouvelle est tombée euh, comme un couperet, on va dire ça comme ça. <rire> Une couperet <rire> <rire> euh, la, le, le jeu Star Wars Legion ainsi que X-Wing Armada passe chez euh, AMG, donc Atomic Mass Game. Mm -hmm. C'est un jeu aujourd'hui qui a sorti... Euh, c'est un éditeur aujourd'hui qui a sorti qu'un seul jeu, hein, mm -hmm. qui est euh, Crisis Protocol. Mm -hmm. Il y a eu un communiqué de presse euh, lundi soir, hein, le 16, euh, qui venait euh, de la part de Steve, le patron Asmodeus, mm -hmm. Qui, qui nous dit, mais bon, je, je paraphrase ce que tu as dit euh, mardi, qui nous dit en gros que ces trois jeux basculent dans un studio dédié aux jeux de figurines, parce que c'est euh, un secteur euh, stratégique pour qui et qui veulent, euh, qu veulent mettre l'énergie qu'il faut là-dedans. Et donc pour ça, ils ont... Ils changent un peu l'organisation de AMG en nommant Simone Elliot, qui est aujourd'hui la femme responsable de la propriété intellectuelle des, des licences Star Wars chez FFG. C'est elle qui était en relation avec Lucasfilm et, et Disney. Exactement. Ou... Ouais. Ils se sont dit, euh, aujourd'hui, de toute façon, euh, une licence Star Wars, c'est difficile à gérer. Mm -hmm. euh, on, va mettre, on va mettre la personne qui a les meilleurs, le meilleur, les meilleurs contacts avec Lucas à la tête de ce studio. Mm -hmm. Et donc, a priori, cette personne-là va aussi faire venir des, des éléments clés, comme il appelle, dans le studio AMG. D'accord. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui du studio AMG euh, n'est pas ce que va être le studio AMG demain, hein. Oui voilà, c'est-à-dire que les inquiétudes qu'il y avait, c'était de se dire ouais mais ils ont fait que Crisis, il euh, euh, y a un voilà. youtubeur hein, qui a dit ça, un mec à barbu et tout, il a dit ouais mais ils ont fait que Crisis, qu'est-ce qui <rire> leur permet de parler comme ça euh, Toi voilà. ce que tu nous dis c'est euh, oui ils ont fait que Crisis, mais maintenant ils ont Star Wars, mais ils ont aussi, et ça je l'avais dit dans le communiqué, l'équipe qui est transférée. Et donc euh, en fait ce qu'il faut plus y voir, c'est pas AMG qui récupère Star Wars, c'est l'équipe euh, de Star Wars qui récupère les moyens d'AMG en fait. Techniquement, on peut traduire la chose comme ça. ça c'est un peu ça. Alors, on, Tous les contours ne sont pas encore dessinés. Euh, on sait que c'est l'équipe au sens large qui va les rejoindre. Euh, parmi les, le, le deux, deuxième séisme qu'il y a eu lundi soir, c'est l'annonce de la, de, du licenciement hein, de, mmh. du créateur du jeu, du game designer du jeu, qui s'appelle Alex Davy, mmh. euh, qui était quelqu'un d'énormément apprécié par la communauté. Mmh. Euh, très, présent, euh, très présent sur les salons, très présent... Euh, aussi auprès des youtubeurs US, hein, il donnait souvent des interviews, mmh. il faisait pas mmh. mal de vidéos sur le jeu. Enfin, c'était quelqu'un de très très apprécié et c'est un peu le créateur du jeu qu'on aime tous. Qu'est-ce que c'est un game designer, euh, pour bien expliquer aux gens euh, quelle est l'importance d'un game designer C'est lui qui est en charge de l'équilibrage, euh, de la méta, et... c'est lui qui gère en fait, les interactions, les effets. Quand euh, nous, dans le Sarlac, on présente une carte puis qu'on vous dit « vous avez vu, euh, ça rebondit avec tel truc et tel truc et des trucs », en fait c'est Alex Davy qui pense ce genre de, de, de rebond. Ouais, c'est ça, et puis... Pour revenir vraiment à l'essentiel du jeu, c'est lui qui a dit, euh, quand tu fais un mouvement, tu prends la réglette, et toutes les figurines de l'unité partent avec la réglette, mmh. enfin, se déplacent avec. Mmh. Mmh. C'est vraiment le, le, le mec qui a créé le jeu. Mmh. Voilà. Donc, euh, ouais, c'était quelqu'un qui, qui, qui était très apprécié dans la communauté, ça fait un peu un pincement au cœur de le voir partir. Mmh. Euh, voilà. C'est pas le la première fois qu'un jeu perd son créateur d'origine bah, Ça t'a fait poser beaucoup de questions, parce qu'en général, quand un jeu perd son créateur, euh, le... le... Le jeu doit changer parce que l'esprit, l'âme du jeu, part avec le créateur. Mm -hmm. là, là où je vais mitiger un peu mon propos, c'est qu'il y a une deuxième personne qui l'aide dans cette tâche-là, mm -hmm. qui s'appelle Luke Eddy. Mm -hmm. Et lui, on ne sait pas s'il reste ou s'il part. D'accord. Okay, Et now, cette okay. personne-là est en charge, tout comme lui, hein, du développement du jeu. Mm -hmm. euh, il, a, il, a, il a un rôle quasiment équivalent. Hein. Alors, effectivement, tu disais, euh, normalement, quand un créateur part, euh, on fait une V2. Bah oui, échanges, oui, oui. Tu disais, on fait une V2. Euh, tout simplement, et là, c'est pour faire comprendre euh, aux personnes qui nous regardent, c'est trop compliqué d'être dans la tête du mec et de, et de, et de poursuivre en fait on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir une V2 de Légion hein, attention hein. c'est un avis très personnel personnel normalement on fait une V2 parce que on, on se pète pas la tête à essayer de faire en sorte à reprendre les, la logique euh, du gars qui avait en charge la méta et euh, plutôt que d'essayer de coller à ça et puis du coup ben, de, de dégrader parce que ça ne peut que se dégrader on fait tout simplement une V2 maintenant ce qui peut nous rassurer c'est on n'a pas le sort de, de, de, de Luc Eddy pour l'instant, et puis ce qui peut également nous rassurer, c'est que le bouquin qui est sorti en même temps que cette annonce, euh, il a été rédigé par Alex en fait. Mm -mm, c'est ça. Normalement, on est parti pour au moins un an de stabilité sur le jeu, sur les bases de ce bouquin. Voilà, ce qu'on sait, euh, d'ailleurs on reverra, mais dans le bouquin, il y a déjà des mots-clés pour les unités euh, qui, qui vont sortir plus tard, on en, on en reparlera un peu après. Mmh, mmh. Mais euh, en effet, euh, le... il y a une grosse inconnue, c'est le sort de Luc Eddy. Est-ce qu'il reste et qu'il ne reste... Qu reste pas Ce qu'on sait, c'est que, euh, et on le sait des, des, des mots, hein, des, des paroles propres de, de Alex mmh. Davy, lui il a déjà de quoi faire une année de sortie. D'accord. Il y a déjà une année de sortie qui est préparée, qui est game designée. Euh, il faut... Figurine plus règle. Il, Donc, faut, euh... il faut qu'on rappelle également quelque chose qui peut peser dans la balance, c'est que à ce jour, euh, la licence est, est en possession de la firme asmodée pour encore deux ans, et que mm -hmm. dans deux ans, il y aura une renégociation de la licence. Donc, est-ce que Star Wars Legion n'a plus que deux ans à vivre Peut-être euh, est-ce que euh, c'est euh, une information positive parce que ça va faire que les gens qui pilotent le projet vont tout faire pour prouver qu'ils ont tout intérêt à, à conserver cette licence et on, on peut le penser et euh, derrière bien prendre conscience que euh, ça se trouve dans deux ans ben, le jeu est reparti de plus belle chez Asmode et c'est la fête voire il ne l'est pas et euh, la licence pourrait être euh, rétrocédée à un autre éditeur de jeu, puisqu'elle appartiendra toujours et définitivement euh, à Disney, mais que Disney pourrait décider, euh, pas moi, de la donner à Games Workshop. <rire> qui sait Qui sait Pour rester sur des choses très très factuelles, mm. euh, on sait que ça a été annoncé à la Gamma euh, pendant le confinement, euh, Asmode a présenté à Lucas, euh, l'entreprise hein, Lucas, mm -hmm. euh, son plan d'action sur les deux prochaines années, et voire plus. Mm -hmm. Et, euh, et on sait que les, les, les studios Lucas ont énormément apprécié ce projet-là. D'accord. Donc maintenant on, maintenant, on peut se dire, euh, bah, il y a six mois, ils ont présenté euh, la création d'un studio dédié aux jeux de figurines pour développer les licences Star Wars. Mm -hmm. Ça a sûrement été évoqué. Mm -hmm. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Lucas, euh, encore une fois, l'entreprise Disney, hein, euh, a validé ce plan d'action de la part d'Asmodé. Mm -hmm. Et euh, ça, ça me paraît très logique, on va dire, que... mais là, c'est plus du factuel que, que, que Asmodey mette l'énergie qu'il faut pour garder cette énorme licence chez lui. Donc, on, je, je pense qu'on peut s'attendre à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses sur les deux prochaines années. Maintenant, en effet, il y, a ce, il y a cette date jalon qui est 2023 avec la renégo de la licence. Mais en attendant, je pense qu'on est tranquille. Je pense qu'on est tranquille. D'accord, ok. Écoute, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on va, euh, va, à moins que tu aies encore des choses à, à, à, à nous dire sur, euh, sur cette histoire... Euh, J'ai je... une petite transition toute faite pour toi. Vas-y. On sait pourquoi Alex Davy s'est fait virer, parce qu'il nous a sorti un bouquin qui casse complètement la méta. <rire> <rire> tu penses que c'est ça Je penses que c'est ça non non, non, non, non, je, non. Blague. je bah, blague. Ça je casse blague. pas la méta, ça la rééquilibre au contraire. Non. Allez, le, bah, on, on, on va parcourir le, le nouveau livret de règles, mais c'est magnifique ce qui a été fait, hein. c'est vraiment magnifique. Waouh, c'est beau quand tu le dis. <rire> Allez, on va regarder ça. Donc moi ce que je vous propose c'est que vous ouvriez votre livret avec vous, euh, nous on va vous faire une petite, une petite surimpression par ici là, euh, en, en même temps. Euh, par quoi on commence Alors au niveau des, de la première partie en fait d'analyse quand l'on va faire du euh, rule reference, hein, bien sûr c'est que le rule reference qui, qui, est mis, qui est mis actuellement à jour et de toute façon il était numérique. Euh, précisément pour ça, c'était une super bonne idée euh, de oui. la part de FSG de faire un livre de règles dans la boîte et puis d'avoir un roue de référence constamment numérique. C'était vraiment brillant euh, de leur part. Dans une première partie, on va voir les nouvelles règles, on va voir les modifications puis les clarifications. Alors, peut-être pas dans cet ordre-là, vous n'en voudrez pas. Et puis, dans une deuxième partie, on parlera de euh, la modification euh, des points. La première chose qu'on voit dans le roue de référence, euh, c'est qu'on est bien sur une 2.0 cette fois-ci. Exactement. Et puis on va avoir les euh, new uh, rules entries, uh, euh, les nouvelles entrées en fait. Euh, bah écoute, Je te laisse la parole parce que euh, moi j'ai un anglais d'un mec qui a fait 6 euh, ans d'allemand, donc en gros c'est dégueulasse. Quoi. <rire> tu roules l'air c'est ça hein C'est ça ouais. Pardon Dans Alors, <rire> Moi je peux dire déjà deux trucs vachement importants. Premièrement, aujourd'hui FFG c'est un jeu qui fait des mises à jour gratuites. Hein, toutes les règles sont dispo, euh, sont dispo sur leur site, euh, on verra ce que ça donne avec KMG. Ils ne vendent euh... pas de codex Ah, ils vendent pas de codex, et on n'a pas besoin de payer. Enfin bon bref, on ne va pas rentrer dans le débat. Aujourd'hui en tout cas, euh, c'est des règles gratuites et qui sont pour le moment en VO. Alors on sait que, que, que ça met un peu de temps à venir pour la partie euh, VF, donc il va falloir être un peu patient. Ouais. Nous, enfin, moi je suis pas du tout favorable à... Traduire les livres de règles parce qu'il y a des personnes dont c'est le métier et il faut leur laisser mmh. ce que ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va juste expliquer enfin euh, que que la communauté traduise les traduit des règles hein. mmh, mmh, mmh. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va balayer le livre et puis je vais un peu redétailler tous les changements mmh. comme ça euh, si vous avez besoin euh, vous avez une vef euh, avec ma douce voix pour euh... oh c'est chaud <rire> oh là là <rire> mais Allez, maintenant on va laisser on va laisser les équipes edge traduire ça propre oh, ouais, ouais. Ouais. ouais ouais ouais alors il y, y a plein de choses à voir dans ce nouveau euh, dans ce nouveau euh, livre de règles. Mmh. On va attaquer directement à la page 11, euh, où on a où on a un, une nouvelle règle qui est apparue. Euh, c'est plutôt un état d'esprit et c'est quelque chose que auquel je tiens énormément dans Légion, qui, qui me fait aimer ce jeu, c'est que on a un on a un chapitre qui s'appelle Marche d'erreur. C'est-à-dire on dit, euh, écoutez les gars, euh, vous prenez pas la tête, c'est un jeu, et gardez en tête que c'est un jeu. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, lancez un dé, globalement, hein, euh, lancez un dé et puis mettez-vous d'accord comme ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. c'est une, une règle massue pour euh, éviter le chipotage. Hein. C'est une règle qui est de plus en plus présente dans tous les livres. Hein. Euh, maintenant, mm -hmm. euh, même dans le même dans le bouquin de Warhammer, euh, quand tu l'ouvres, il euh, y a tout de suite un pavé qui dit euh, bon, euh, voilà, euh, euh, si vous n'arrivez pas à interpréter une règle ou à adapter une règle en fonction de la situation, ça peut arriver. Mettez-vous à partir du moment où vous êtes d'accord avec le type d'en face, vous êtes d'accord avec le type d'en face. Bien entendu, euh, en tournoi, on appelle ça Monsieur le juge venez me voir autour de la table. Of course. Ok. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Euh, du coup, dans ce petit paragraphe, on a une ligne en plus qui nous dit si jamais vous avez un, un pion objectif sur vous, et qu'à cause de circonstances, euh, les décors ou quoi que ce soit, eh ben le pion, mettez-le le, le plus proche possible de votre unité et pas forcément collé, comme le dit la règle. Donc il y avait quelques chipotages sur ce point-là, là, là c'est réglé, mm -hmm. donc il n'y a, a plus de sujet, quoi. ça c'est vachement bien. D'accord. Ensuite... Euh... On a un mot-clé qui a fait couler beaucoup d'encre, page 14, le mot-clé agile en anglais, donc «preste » en français. C'est le mot-clé des tonne-tonnes. <rire> c'est le mot-clé que je préfère en français, moi. <rire> « Preste Prest". », ouais, il est, il est magnifique, la trad est magnifique. C est, c est euh, cool. Alors, c'est un mot-clé qui te dit euh, « quand tu fais un, un standard move, euh, tu gagnes un pion esquive. Mm » -hmm. Ça veut dire que, et, et ça c'était l'ancien euh, mot-clé, c'est-à-dire que dès lors que tu te déplaces quasiment, euh, tu, tu vas gagner un pion, euh, un pion esquive, y compris quand un Jedi te fait un force push, tu vas reculer, donc tu gagnes un pion esquive. Mmh. Ça, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mmh. Du coup, ils ont modifié cette règle pour dire c'est uniquement un standard move action, mmh. donc un, une, une action de mouvement standard. Mmh. Mmh. Donc ça veut dire que euh, sur un mouvement de scout, tu ne vas pas gagner de pion esquive. Au déploiement, par exemple. tu veux dire au déploiement. Voilà, cest ouais. que quand, pour préciser, quand on a le mouvement scout, c'est de dire, vous vous déployez et vous avez le droit de faire un mouvement de 1, si vous avez euh, scout 1 de, de, de mémoire, hein, c'est ça Enfin, c'est, ouais. C'est ça. Tu, tu poses la figurine, tu as le droit à un déplacement de 1, en l'occurrence pour te réorienter ou commencer à gagner du terrain. Là, ça ne comptera pas. Hein, Exactement. Genre, on est bien d'accord. Ouais. Okay. C'était un peu frustrant de voir des, des Tontons euh, gagner des pions esquives pour tout et n'importe quoi. C'était vrai aussi pour euh, les les, la carte de commandement 2 de Leia qui est euh, pas de temps pour les regrets, No Time for Sorrows, et la pipe 3 de R2, qui permettait aussi de faire des mouvements gratos comme ça. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est clairement un nouveau nerf pour les Tontons. Est les... Est-ce que ça les... David, si tu nous regardes... <rire> un petit bisou à David, avec, ses... avec sa troupe de Tontons. Est-ce que du coup, ça... Euh... Les nature, et est-ce que euh, naturellement, je veux dire par là, dans tout ce qu'on va aborder, il y a des gens qui vont être contents, puis il y en a qui vont pas être contents Ah, il y, y a des joueurs qui vont pleurer, c'est ceux qui ont des casques blancs et qui, sont, qui ont tous le même visage, on ah appelle ouais. ça des clones, ouais. eux ils vont pleurer, je pense, ils ouais. pleurent encore, mm -hmm. euh, mais euh, c'est moi je trouve ça très positif parce qu'il y a un rééquilibrage des règles. Et, euh, et ça, c'était un peu trop fort, je pense. Ouais. C'était un peu trop fort. On est d'accord que... Les, les, clones... les Tonton étaient un peu trop forts. Ouais. Alors là là où ça peut faire aussi pleurer un peu les rebelles, c'est que les tontons étaient globalement, euh, faisaient partie des rares unités vraiment fortes hein, de leur armée. Hum, hum, hum. Mais on va voir que ça change. Voilà, c'est bien pour eux, parce qu'eux, ils auront plus de diversité. Ils arrêteront d'aligner les d'autant plus qu'on a du mal à en trouver. Par contre, oui. très clairement, pour les clones, euh, bah, il va falloir qu'ils acceptent euh, dorénavant d'être euh, au même niveau que les autres. Quand tu t'es lancé dans le jeu et que tu t'es dit, waouh, moi je vais jouer clone parce que c'est trop easy, soit il va falloir apprendre à jouer un peu mieux, <rire> sans être méchant, <rire> euh, sans, soit, euh, soit il va falloir tout simplement accepter d'être un minimum fair play parce que c'était vraiment cheaté. quoi. Quoi qu'on ouais. qu en dise. Je te laisse poursuivre. Hein. Alors, donc, ça c'était le mot-clé euh, agile ouais. ou presque en français. Donc on, là, on note un petit nerf euh, des Tonton. Mmh. On verra qu'il y en a un deuxième un peu plus loin. Euh, c'est pas con et c'est plutôt bien fait. Ensuite, on a une clarification de règles sur euh, le pion Bane. Donc, c'est le, le token qui... que tu utilises euh, pas combien, avec la carte de commandement de Bane. 4 ce com... ce combien C'est page 18. Oh. Merci ouais, pour le lire, puisque les gens vont regarder les... sans aucun doute le livrer en même temps que nous. Ouais, c'est euh... assez mineur. C'est une clarification de règles qui dit euh, le pion Bane, c'est un... euh, considéré comme un effet ennemi. Et l'effet ennemi, il, a... il intervient sur le scénario otage. Euh, en gros, le pion Bane euh, ne peut pas affecter les otages. Et on, pense, on pense à mot quand le pion Bane explose et que tu te bouffes euh, 2D rouge, 2D noir, suppressif, impact, euh... enfin bref, tout ce qui va bien. C'est une clarification qui avait été faite euh, par Alex d'ailleurs, je crois, sur, euh, sur le forum euh, FFG. Donc là, ça a été intégré au livre de règles, c'est bien. Ça veut dire que quand ça pète, ça touche pas l'otage, c'est ça Ouais c'est ça, ça touche pas l'unité qui porte l'otage Ouais je trouve ça un peu dommage Moi mais euh, normalement C'est toujours un effet de jeu qui est intéressant De faire péter une mine et de se dire je vais m'en prendre autant dans la gueule Que les autres Alors c'est uniquement au tour 1, 1. D'accord ok C'est voilà. encore plus incohérent excuse moi Mais euh, là, en l'occurrence euh... C'est incohérent mais ça équilibre un peu D'accord mais là c'est dommage ouais. de générer une incohérence Pour euh, faire un équilibrage On va pas juger mais tu comprends mmh. mon avis C'est que moi je pars du principe que ben c'est l'idée quoi, quand tu fais péter quelque ah, chose... Ah il y a une mine qui pète, ça doit faire péter tout le monde, ça, ouais, ouais, ça je, je te rejoins. D'accord ok, bon on prend acte, pas de soucis. En fait c'est une clarification de la règle parce que dans Otage, euh, la carte que, que tu équipes, Otage, elle te dit euh, tu n'es pas affecté par les effets ennemis. Mm -hmm. Et le pion, euh, le pion Bane, il euh, y avait un litige autour de ça parce que euh, voilà, il était donc ça a été clarifié. Il n'était pas, dé, pas désigné comme un pion euh, à effet sur ennemi et maintenant il l'est, voilà. Voilà c'est ça, D'accord. exactement. Hum donc, c'est une petite clarification qui est toujours bonne à prendre. Mmh. Euh, on a une petite, euh, un petit changement de règle de la mise en contact, page 19. Ouais. Euh, maintenant, on n'a plus le droit d'être mis au contact <coughs> pendant la phase de déploiement, enfin la phase de setup. Alors, qu'est-ce que c'est être mis au contact Être mis au contact, c'est quand il y a ta figurine qui vient être en contact base à, à socle à socle avec euh, l'unité adverse. Mmh. C'est quelque chose qui était possible sur certains scénarios et avec certains mots-clés. Je pense notamment au mot-clé scout qui te permet de faire un mouvement euh, au déploiement. Te, où tu te déployais à distance, donc les, les restrictions de déploiement qui disent que tu ne peux pas te déployer à telle portée d'un adversaire marchaient. Et ensuite, mmh. quand tu faisais office de ton scout, tu pouvais aller en contact euh, d'une figurine. Donc ça, maintenant, ce n'est plus ça. possible parce que effectivement ça, ça, ça, ça annulait de facto cette règle. Qui était, qui, était, qui était logique, puisqu'au début d'une partie, on ne peut pas de facto venir, venir fridge, fridge des unités, en fait, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, et puis c'était un move qui a été utilisé par les clones sur le scénario otage, mm -hmm. parce que entre le mouvement scout et le... Quand tu fais otage, tu viens te déployer, et après tu rapproches l'otage ennemi de ta zone de déploiement. Mm -hmm. Et sur certains déploiements, tu pouvais charger cette unité tour 1, enfin euh, tour 0, du coup, mm -hmm. et ce n'était pas très agréable pour le joueur en face. Mm -hmm. Donc ça, c'est un beau rééquilibrage qui nerfe un peu encore les clones et euh, qui, qui peut être aussi, vu un léger nerf des, des droïdes BX aussi, qui pouvaient faire ça. Mmh, D'accord. Ensuite, on a une, une clarification du règle, de la règle rayon, page, euh, page 20. Mmh. Mais c euh, c ça n'a pas vraiment d'effet euh, sur le jeu, mais c'est juste une réécriture du mot-clé pour qu'il soit plus simple à lire. Alors c'est lequel euh... C'est le Blast Bim. Bim. Bim, X. Et ça dit quoi Page 20. En gros, ça te dit que si tu as une arme à rayon, rayon X, mmh. euh, tu peux, après avoir attaqué une unité, faire une attaque sur X autre unité à portée 1 et en ligne de vue. D'accord. Et ça a été réécrit parce que le... c'était pas très clair. Ok, d'accord. Bon, Ça fait partie... Enfin, voilà, dans tous les jeux, des fois, les règles sont pas forcément... Euh assez explicite, on va dire, et quand la communauté remonte au game designer que la règle n'est pas très claire, ben, elle est réécrite, comme ici. C'est une clarification. Ok. Voilà. Ensuite, on passe sur le... 1 des pages 24. Un des changements majeurs de ce RRG, ça concerne la règle des soldats clones, mm -hmm. qui dit, les amis, le partage de pions stand-by, c'est fini. Voilà. Et ça, c'est vraiment le, le, la, la, la révolution de ce... De, de, de ce livre de règles c'était les... attendu par tout le monde c'était les seuls qui pouvaient le faire ça on est bien d'accord ouais ouais complètement ouais. Ouais. La, la règle de base des clones c'est de dire dès que j'ai un pion vert je peux le filer à n'importe qui qui a porté une mm -hmm. et on, on s'est tous rendu compte en tant que joueur que le partage du pion stand by donc le pion en attente a été trop fort parce que tu as une unité qui est planquée derrière un mur qui fait en attente et euh, à côté apporter une tu as une unité qui qui voit une autre unité arriver et bah pouf elle peut l'attaquer gratos quoi, hmm, hmm, hmm. donc ça c'était pas cool. Et ça allait carrément, euh, ça, en fait ça allait carrément à, à l'encontre du jeu, je pense qu'ils veulent comme tout jeu de figurine un jeu offensif, un jeu mmh. tourné vers la prise d'objectif, un jeu Exactement. tourné vers, euh, vers l'opposition, et en fait pour contrer euh, ce stand-by ce qu'il fallait faire c'était camper quoi, alors certes... Il euh, y a des raisons de camper quand tu joues rebelle et qu'il ne faut pas que tu t'exposes parce que tu défends en des blancs, donc il faut absolument que tu te trouves des covers ou des choses comme ça. Euh, ou que tu ou que tu te donnes assez d'adrénaline pour pour avoir des covers de facto, euh, mais là, en l'occurrence, ça, ça gênait la dynamique du jeu et ça faisait que on avait parfois des parties qui étaient euh, qui étaient euh, verdins. Euh, je mets ma tranchée, je bouge plus et puis j'attends que ça passe. Et franchement, c'était dégueulasse quoi. On est d'accord. Bah, c'était en plus c'était complètement game breaker parce que tu pouvais rien faire contre. Mmh. Euh, mmh. Le, le gros nerf en fait, il est sur la compo où tu avais les P 2 qui ont accès à, à au mot-clé sentinelle via, via une amélioration d'entraînement, qui leur permet non plus de faire attendre sur portée 2, mais attendre sur portée 3. Ouais. Euh, ce qui fait que bah, les rebelles, par exemple, ils tirent à portée 2, donc ils, ils arriveront jamais vivants à portée 2 de, des clones, quoi mmh, jamais. Mmh, mmh, mmh. Et les clones, tu pouvais les gérer uniquement avec des listes, avec des snipers, ce qui est vraiment pas intéressant à jouer. Les P2, c'est les phases 2, hein, pour ceux qui... Les phases 2, oui, pardon. Ah, mmh. Pas de soucis. Bon oh, voilà, okay. donc ça c'est un, un gros morceau. Ouais. Et ensuite, on va parler page 28 de la règle sur mouvement obligatoire, compulsory move. J'adore cette règle. j'adore. Ah, elle est géniale. En plus, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore cette règle. Pour moi, alors, bien sûr, la règle des clones, elle est importante parce qu'elle rééquilibre le jeu. Mais pour moi, la règle principale de cette mise à jour, c'est ça. Je trouve que cette règle est géniale. Ah oui, et puis tu. Alors, pour rappeler au, au... Pour rappeler le, le, le, la règle actuelle telle qu'elle fonctionne tu as une unité qui a ce mouvement obligatoire, tu, quand tu t'actives, tu es obligé de faire ton mouvement. Voilà, vitesse on va, 1, 2, 3, suivante. On prend ton... un exemple avec les speeders, pour que tout le monde comprenne. Les ouais, motospeed. Tu as ton petit speeder, voilà. ton land speeder, ouais. euh, bah, tu commences ton activation, tu es obligé de faire ton mouvement, on vitesse 2. Faire ton mouvement. Voilà. Et, extrêmement... et là, la modif. Et c'était extrêmement emmerdant, parce que je l'ai euh, dit, il y a pas longtemps, je crois, euh, dans le dernier Sarlac, on en a parlé, on en a parlé pour les STAPs, quand on ouais, présentait exactement. les stats, on disait, voilà, faites gaffe, vous avez ce mouvement obligatoire. Euh, du coup, vous êtes, vous, vous vous êtes obligé de, de bien gérer vos, vos, vos angles de tir parce que euh, vous n'avez pas la certitude qu'au tour prochain, la figurine se trouvera euh, forcément dans votre arc de tir une fois que vous aurez entamé votre mouvement obligatoire. Et du coup, ça nécessitait énormément d'anticipation. Et la, log la logique, elle n'est pas bonne parce que concrètement, quand tu visualises le truc... Le mec, il peut tirer à tout instant dans son mouvement. Donc, il tire au début ou à la fin de ce mouvement obligatoire. Euh, ça n'avait pas de sens. Donc là, maintenant, je te laisse exposer la mise à jour tant, euh, tant vantée. Et bien là, c'est magique. Ton mouvement obligatoire, tu peux le faire au début de ton activation ou à la fin. Ou à la fin. Voilà. voilà. Et ça, c'est vachement cool parce qu'en effet, tu peux... Tu peux soit faire un, un deux-roues là, fonce, foncer devant et puis, euh, et puis tirer après, ou là, prendre ton temps, tirer, et après, euh, oh, yes. et après euh, faire ton mouvement obligatoire. Hmm. T'as as deux petites modifications qui vont avec. Euh... Maintenant, c'est écrit dans la règle, si durant ce mouvement-là, euh, et durant le mouvement, hein, c'est-à-dire pas uniquement ta position finale, mais durant ton mouvement, ton socle sort de la table, l'unité est détruite. D'accord. Ah oui, quand même. Deuxième, euh, deuxième point important, et ça c'est un ajout de la règle. Il euh, y a certaines unités comme les STAPS qui ont euh, l'intelligence artificielle déplacement. L'intelligence artificielle déplacement euh, ne peut pas être utilisée pour Enfin, le mouvement compulsif ne peut pas satisfaire l'IA déplacement. Alors explique-moi. Donc nous, si tu as que... IA déplacement, IA déplacement, la règle c'est euh, si tu n'as pas d'ordre, tu es obligé de te déplacer. Hum mm -hmm. Euh, donc, si as tu n'as pas d'ordre, tu vas devoir faire ton mouvement obligatoire, ton mouvement d'intelligence artificielle, et après tu vas pouvoir jouer. Ah, donc d'accord, alors ça c'est important. Donc pour les, ouais. droïdes, si as pas, pour les droïdes, ou pour n'importe quelle, quelle autre faction, en fait, si tu n'as pas si, d'ordre, si tu as la règle intelligence artificielle, ouais, voilà. move. Ouais, donc c'est les ouais. droïdes, euh, ouais. tu seras obligé de te déplacer, tu ne pourras pas bénéficier de cette mise à jour de règle, tu seras obligé de te déplacer. Et de tirer ensuite pas le droit Alors, de pas faire... forcément obligé de te déplacer ton, ton déplacement tu peux le faire aussi à la fin mmh. mais par contre tu pourras pas dire comme ça peut être fait aujourd'hui je crois euh, bah ouais mon mouvement compulsif mon mouvement obligatoire je le fais dans le cadre de mon euh, intelligence artificielle mmh. d'accord ok voilà, c'est une euh, c'est une clarification là je crois que c'était euh, c'était euh, pas assez bien écrit et parfois joué d'accord bon moi je suis pas druide donc si tu veux j'ai un peu de mal avec euh, avec cette règle mais euh, ouais d'accord je te crois sur parole <rire> C'est une petite précision qui est importante. Mmh. On a une modification des règles de déploiement, page 37. Ouais. Et là, on commence à mettre le pied dans quelque chose d'énorme avec cette V2. C'est une modification très large du système de jeu des véhicules. Un véhicule, quand il a un socle ovale, tu n'es pas obligé de le déployer intégralement dans ta zone de déploiement. Tant qu'une partie de son socle touche la limite du terrain. Ouais, je vois, vois encore les nerveux comme toi, ou, <rire> ou comme Rio, qui vont encore nous faire des... des... <rire> Alors, cette règle, elle s'applique euh, particulièrement se... au, au char euh, ouais, impérial, ouais. celui qui a un socle très très long, tu sais. Ou ouais. euh, quand tu as une zone de déploiement, attends, je me mets comme ça, tu vois, en longueur, ouais. Et ben tu es, es obligé de le déployer comme ça. Ouais. Ce qui fait que bah, tu avais un mouvement à la con à faire. Euh, ah, hein, ouais, Alors ouais. que maintenant, tu as ta zone de déploiement comme ça et paf Tu peux le poser droit, ok. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment pour pallier un problème de socle, mais on sait très bien que mmh. ça va être un peu dévoyé pour avancer un peu plus euh, ah bah... son char, on gagne presque un mouvement au final. Et, euh, et j'ai déjà une petite ruse de coyote, une petite recette euh, <rire> là-dessus. Mais on en parlera juste après. D'accord, ok. Alors ça, c'était page 37. Ouais. Ensuite, on a, euh, on a page 39, une petite modification... Enfin, euh, c'est une, une clarification de règle euh, Sur la règle Disable, je crois que c'est endommagé en français, je me mm -hmm. rappelle plus trop. Quand vos blessures vous font atteindre votre seuil de mécanique, mm -hmm. euh, bah vous, vous lancez un dé, et suivant la valeur du dé, vous pouvez tomber sur Disable. Et euh, on a ils ont ajouté la, la possibilité de glisser, euh, sur un, un Disable, c'est-à-dire Disable, euh, tu ne pouvais pas euh, te retourner, enfin faire un mouvement en arrière, ou, faire, euh, deux ou tu devais faire deux actions pour faire un Standard Move. Et là, on te propose de faire deux actions pour faire aussi l'action Strafe, donc glisser sur le côté. Ça concerne deux véhicules, c'est les véhicules euh, AAT et euh, Sabre, Sabre Tank, qui ont les encoches sur le côté. Ouais. Ouais. Donc quand, quand tu es blessé, tu peux soit faire deux, deux actions pour faire un mouvement 1, ou sur le côté aussi. Voilà, ah exactement. T'as vu ça, moi Comme je suis prêt à... à ah, à, mais c'est le... le sarlac, hein. Le vu, sarlac, c'est carré. Hein ouais, c'est... Voilà, <rire> enfin, rond. C est, c est, c est... Normalement, dans le sarlac, il y a de la figurine. Bah, là, il y a de la figurine. Voilà, voilà. donc c'est ni plus ni moins que l'ajout euh, d'un mot-clé existant dans, dans le livre de règles, sur une règle tout à fait logique. Hmm. Et maintenant, c'est écrit. Hmm. D'accord. Alors là... Ouais, je, sais. je veux que tout le monde mette ses mains sur la tête, page 41. Ouais. On a le, le ruling de James O Mastery qui est le nouveau mot-clé de Anakin. Anakin qui est sorti hier. Alors, tout le monde met sa main sur sa, ses deux mains sur sa tête parce que là, ça fait mal. <rire> on, a, on a enfin l'explication de ce mot-clé dont, dont on n'était pas complètement sûr. Comment ça fonctionne Si Anakin euh, dépense un pion esquive, il gagne donc l'adrénaline en blocage. Et s'il arrive à bloquer une touche, il inflige automatiquement une blessure à la, à, en face. Ouais. C'est fluff. Et étant donné que le pion dodge, ça esquive forcément une touche, hum. et bah t'es sûr que quand on tire dessus, et que t'as ton pion dodge, et bah tu fais un, un mort en face. C'est fluff. Ah c'était vachement cool. Et ça fonctionne au corps à corps comme à distance. Ça c'est pas plus... miam, miam, miam, <rire> miam, miam, miam, miam. <rire> Alors, il y en a, il y, y a une carte de Anakin qui lui permet d'esquiver aussi les critiques. Mm -hmm. Donc, euh, donc bon, allez, ça va être, ça va être cool à jouer. C'est, est, est-ce qu'on peut imaginer que euh, ce mot-clé, euh, on le voit apparaître euh, sur Vador, euh, par exemple, ou euh, des choses comme ça, des personnages euh, charismatiques qui euh, qui n'en sont, euh, qui, qui sont pas équipés euh, à ce jour C'est une, euh, une super question. Alors Ces noms de, de maîtrise de sabre laser ne viennent pas de nulle part, c'est dans le fleuve de Star Wars. Bah, tu euh, as un certain nombre de grandes écoles, euh, mmh. les, des formes, hein, qu'on appelle ça des formes de combat, mmh. et chaque forme a un nom. Et euh, Ce qu'ils ont fait dans Star Wars Légion, c'est qu'ils ont repris euh, le nom de ces formes mmh. et les ont appliquées à, aux personnages qui les utilisaient nativement dans les films. Mmh. C'est pour ça que. Donc que en effet, on peut, on Obi peut imaginer. Obi-Wan, il a pas du tout la même. On ne joue pas du tout Obi-Wan de la même façon qu'on jouait Vador. Exactement. Obi-Wan a un style de jeu beaucoup plus défensif, donc sa règle est un jeu beaucoup plus défensif. Mmh. On pourrait imaginer, par exemple, si jamais Yoda sort, qu'il qu utilise euh, sa forme. Je crois que c'est la forme 1, je, je suis plus trop sûr, mais. Voilà. Ou que d'autres Jedi qui sortent utilisent ces règles-là parce qu'ils ont un style de combat proche d'Anakin. Mmh. D'accord. ça Moi, je trouve ça vachement sympa et c'est un beau clin d'œil. Euh... À l'univers Star Wars. Ça cheat, un peu, ça cheat un peu Anakin quand même, non Mais bon, c'est normal, c'est le, le plus grand personnage de l'univers de Star Wars actuellement, je pense. Donc, je te propose euh, qu'on parle la... d'Anakin dans un Sarlacc euh, ah, avec oui. les copains. Évidemment. Parce qu'on a, a plein de choses à vous montrer, les amis. Plein, plein de choses. Pour info, Anakin, on va, on va le recevoir, euh, on vous le présentera. Là, on est en train de vous faire quelque chose en déporté, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mm. On vous fera un Sarlacc on a décidé de faire un Sarlacc euh, physiquement présent. On est tous autour de la table on trouve ça plus vivant que de faire un sarlac euh, à distance comme ça. Donc bah, voilà, vous aurez il euh, y a d'autres youtubeurs qui vous présenteront euh, Anakin. De toute façon, euh, je pense qu'on n'est on pas en reste. Mais le sarlac, lui, on, on patiente, on attend de, de pouvoir se réunir parce que voilà, c'est une ambiance le sarlac. Donc euh, il faut ah bien se réunir. Et puis, puis si on n'a rien à bouffer <rire> en même temps, ça craint. Et <rire> okay. ouais, puis c'est plus sympa de le faire avec les copains. Hein. Ouais, ouais, quand même. Quand même. Là, l'idée c'est de vous montrer un peu les nouvelles règles. Bon, mmh, voilà tout à fait. Ensuite, euh, deuxième gros séisme pour moi hein, dans, mmh. le, dans les nouvelles règles, c'est page 42, c'est le... les changements de règles de manière générale de transport. Alors page 42, on a une réécriture elle des est... règles. Celle-là, elle est géniale. Ah mais... Mais si c'est ma deuxième pour moi. C'est Alors c est, c est, c est... là, c'est juste les règles d'embarquement et de désembarquement. Mmh, mmh. Euh, elles vont tout droit avec les, les règles aussi qui ont changé sur les transports ouverts et fermés. Alors ça, on va en parler, mais on a une ambiance sud-américaine maintenant dans Star Wars Légion. À la base de narcotrafiquants qui tirent par la fenêtre de leur euh, véhicule. Enfin bref, on en parlera juste après. <rire> Faire des petits drive-by là, Carrément, ça va être rigolo. Alors là, c'est euh, hmm. mouvement, embarquement, débarquement. C'est une modification de l'écriture des règles. Euh, maintenant, c'est... Alors, c'était déjà le cas, mais une action... Alors déjà, avant, c'était comment Alors avant, c'était comment Tu voulais embarquer, il fallait que tu te... Euh, j'ai un doute maintenant, j'ai trop potassé libre de règles. <rire> t'es déjà trop sur la nouvelle règle et tu sais plus. Ouais, je crois que j'ai zappé comment ça marchait avant. Alors, bon, en tout cas, maintenant, c'est euh, l'action embarquée, c'est tu fais un mouvement speed, euh, vitesse 1, donc la toute petite réglette de mouvement mmh. avec ton personnage, il faut que tu finisses au contact du socle de l'unité mmh. et tu peux rentrer dedans. Mmh. Et ce qui change, je crois que ça c'était la règle de base, et maintenant ce qui change, si jamais ton véhicule a le mot-clé fermé, Transport X, closed. et eh ben ça te prend toute ton activation pour le faire. C'est un peu plus compliqué pour entrer dans un transport fermé. Et on en a des transports fermés Eh ben aujourd'hui, euh, on n'en a pas. Mais peut-être demain, on en aura. À mon avis, on en aura un jour, parce il y a quand même cette règle-là qui est très très présente dans ce livre de règles. C'est quand même dommage qu'on puisse pas en parler. Hein. On, on peut noter aussi qu'il y a... <rire> on peut noter aussi qu'il y a des règles sur les socles ovales. Ouais. Faut le garder en tête. Donc peut-être qu'on a des choses avec des socles ovales qui vont arriver. Bon bref. En gros, en gros, il y, y aurait donc des transporteurs fermés qui vont arriver. Non mais moi je dis rien. J'ai rien dit non plus. <rire> Mon dieu. Alors, c'est dur de se Ster. Bref, <rire> ouais, je ne sais rien. Donc. Euh... <rire> euh, on a une nouvelle règle aussi très sympa. Euh, on peut utiliser si on est dans un véhicule ouvert un page, pion stand-by. La page. La page. C'est la même page. Ah oui d'accord. C'est euh, une autre ligne. Ah on oui, le standby. Oui. Stand mmh. On peut faire l'action stand-by pour pouvoir sortir quand on veut du véhicule. Mmh. Tu peux te mettre en attente et après que ton véhicule s'est déplacé, tu sors. D'accord. Voilà. Donc tu descends quand même plus facilement qu'avant qu alors. C'est un peu plus facilement, ouais. Et en plus tu gagnes un stand-by, c'est ça qui est intéressant. Euh voilà. Bah écoute, ça c'est pour euh, la page 42. Moi je vais la Page suite. 45, on a une explication du nouveau clé Floed. Floed Floed Bref. Faiblesse en français, je crois que c'est ça la trad. Je vois que ton anglais est aussi bon que le mien. <rire> floed. En traduction, c'est quoi tu me disais Faiblesse. Ah, faiblesse, ok. Sur quoi on trouve cette euh, faiblesse là, Sur quel -là Alors c'est les nouvelles cartes d'Anakin. Ah d'accord, ok. Ouais, pour ça que... Et alors, comment ça marche euh, C'est un nouveau mot clé, donc... Euh... Mm. Donc, euh, il mérite explication. C'est une carte en plus que Anakin a. Et donc, quand tu joues Anakin, tu dois donner cette carte dans la, carte de dans la main de commandement de ton adversaire. Mm. Et cette carte-là, il peut la jouer, suivant ce qui est écrit dans le texte, mm. pour faire des bricoles à Anakin, mm. par exemple. Mm. Ou sur d'autres, hein, si d'autres ont, les... ont ces cartes-là. Mm. Ça permet de compenser peut-être la... la supériorité d'une unité, parce qu'à un moment, bah, tu peux... Tu peux lui faire des, des bricoles à ce pauvre petit Anakin. Ça me fait mal aux fesses parce que euh, j'avais, moi, imaginé un jeu euh, dans l'univers de Star Wars. J'avais imaginé comme ça euh, de jouer sur les faiblesses euh, des, des, mm -hmm. des, des, des personnages. Et moi, j'avais imaginé, en fait, que euh, quand tu jouais Anakin et, et que quelqu'un en face jouait Padmé, si Padmé euh, mourait, tu, euh, tu, perdais, tu perdais Anakin, en fait. Et euh, surtout, euh, tu pouvais pas, euh, Anakin ou Vador ne pouvaient jamais attaquer Padmé, par exemple. Mmh. C'était impossible, tu vois. Su euh, juste avec Force Shock. Ouais, par exemple. <rire> ouais. Mais il euh, euh, y avait des règles comme ça. Donc là, je trouve ça sympa. Parce que là aussi, on est fluff. Et euh, vous inquiétez pas, il y a d'autres personnages qui auront cette carte-là. Mais là aussi, moi, je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. tout. Euh, <rire> mais euh, voilà, il euh, y a d'autres personnages qui vont avoir ce genre de carte. Ce, ce genre de carte faiblesse. Moi, maintenant, ce qui me dérange avec ce genre de carte-là... Je trouve ça super, génial, euh, vraiment top. Euh, mais euh, voilà, Leia, elle mériterait d'en avoir une aussi. Solo mériterait d'en avoir une aussi. Luke mériterait d'en avoir une aussi. Donc est-ce qu'on va nous ressortir ces personnages-là euh, Bien sûr sous une culture différente, euh, avec, avec des nouveaux effets, des nouvelles cartes. On peut, on peut l'imaginer. Je pense qu'on peut l'imaginer. Ah bah peut-être, ouais. Voilà. C'est ça ce qui est sympa. On... On a déjà vu un Luc avec la carte modifiée ressortir, mmh, avec mmh. Luc Agent, par exemple, avec des nouvelles cartes de com. Mmh, mmh, ouais, pff, ils ont vu qu'ils savaient innover et faire des trucs vachement sympas. Hein. Mmh, Moi, oui. j'adore ce petit principe où, où tu joues un personnage qui est bien puissant, mais à un moment, il ouais. peut faillir. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et... Ah, merde, qu'est-ce qui se passe ouais. Et puis, c'est surtout <rire> pas à ta main, toi, c'est à la main du gars d'en face. Eh oui donc, c'est vraiment génial. Ouais. Ouais. Ok, la suite alors, euh, paf, euh, on a une clarification de la règle incognito, page 52, c'est la règle qui est sur euh, euh, K2SO. Mm -hmm, mm -hmm. C'est euh, une règle... clarification de la règle parce que, règle que la règle, règle n'était je... pas assez claire. Qui est une règle géniale génial aussi, qui est très fluff aussi. Ouais. ouais, ouais, complètement. Le mec, il a un look de, il a un look d'impérial, de... du coup, euh, on peut pas lui tirer dessus parce qu'on pense qu'il n'est pas dans l'armée adverse, ouais, tout simplement. génial et, et euh, on se rend compte qu'il est dans la adverse soit quand il commence à prendre des objectifs mmh. ou soit euh, quand il se met à te tirer dessus parce que quand il te tire dessus tu fais ah bah merde il est pas avec moi ce mec là ça. <rire> il bug et bah justement la, cl la clarification de règle est précisément sur ce premier point c'est à dire que tu ne peux pas jouer d'objectif si tu veux conserver ta règle incognito et tu perds ta règle incognito dès que tu déclenches un objectif ce qui était mal écrit avant d'accord bon voilà. c'est logique c'est logique voilà ok alors, accroche-toi à ton slip. On passe page 54 avec la règle de la forme de Dark Maul, forme de combat au sable laser de Dark Maul. Juyo Mastery. Ouais. C'est donc un nouveau mot-clé qui va avec la nouvelle sortie de Dark Maul qui est sortie hier. Mm. Celle-ci est horrible. Quand tu, quand tu te manques un point de vie, tu as le droit de faire une action en plus. Ah là là, c'est gourmand. Allez, ouais, amis, là. C est, c est, hey. Oh, mium miom, miom, miom, il a combien... Alors, c'est pas fini. Il a combien de il a, points de vie, Il a 6 euh, points de vie, je crois. Okay. Mais c'est dès lors qu'il a perdu un point de vie, ça marche tout le temps. Ouais. On en reparlera au Sarlac euh, 4, du coup, 5. Ouais, ouais. Sarlac 5, vu que ça, c'est un Sarlac. Euh, Dark Maul, il a, il a une carte de com qui lui permet de perdre un point de vie. Alors attention, il a une action en plus. Est-ce que ça sous-entend qu'il a le droit d'attaquer deux fois ou est-ce qu'on a toujours la règle qui interdit euh, de répéter euh, la règle d'attaque euh, plusieurs fois Il y a toujours la règle. Il y okay. a toujours la règle. Voilà. Bon, alors après, ça euh... va lui permettre de se déplacer, ça va lui permettre de spécialiser un pion, puis ça va lui permettre d'attaquer. quoi Exactement. Voilà. Euh, globalement, il y a une limite à ça, c'est qu'il toujours... est quand même limité à deux actions de mouvement. Mm -hmm. Parce que tu peux dire, euh, les actions de mouvement ne sont pas limitées, hein. c'est la seule action ah, bah, qui n'est okay. pas limitée. Tu aurais pu en faire trois. trois tu traverses la si ta tu... table en un coup. quoi Voilà. En plus, avec saut, etc. Mais bon, bref, on reparlera de Dark Maul en Sarlac. Euh, là, tu es quand même limité à deux actions. D'accord. Okay. Il y a une autre clarification. Si jamais tu es euh, démoralisé, c'est-à-dire que tu as autant de pions suppression euh, que ton moral, mm -hmm. tu perds une action. Okay. Mais euh, si jamais tu as trois actions, tu passes à deux, tu passes pas à une. Voilà, et puis si, euh, ouais. si tu, tu récupères de ton, de ton moral, tu vas récupérer cette action euh, que tu avais gagnée grâce à la perte de points de vie Ouais, ok, d'accord, pas de problème. Ok, ouais. très bien. Exactement. Autre, autre clarification, enfin autre ajout dans la règle, euh, si jamais tu es paniqué, tu as quand même le droit qu'à une seule action, et ça va être une action de fuite Juyo Mastery peut pas être utilisé pour fuir encore plus vite le, le terrain D'accord ok, okay mm -hmm. euh, Ensuite il y a une clarification Que moi j'avais pas vu venir Et qui est vachement sympa sur ce mot clé là Si jamais euh, tu t'amuses à soigner Dark Maul ouais. Et eh ben, il perd son mot clé de Juyo ah ouais. Puisque bah il a plus, plus de points de vie Voilà Ouais mais Si tu le remontes à 6 Si tu le remontes à 6 Si là il, ouais. il a plus de pion blessure sur sa carte, ouais. et ben il perd le mot-clé euh, ouais, ouais, Juyo, il est plus énervé le pont. C'est bien de le dire quand même, euh, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il l'a gagné qu'il peut. Mais bon, faut il faut qu'il remonte intégralement euh, son niveau à 6, euh, hein, on est bien d'accord. Exactement. Ouais. Et une autre clarification un peu dans le même genre, euh, comme quoi les mecs ils ont quand même pensé le truc parce qu'il fallait l'anticiper ce cas-là. Si jamais Dark Maul, pendant son activation, il perd un point de vie, mm -hmm. exemple, il se prend un stand-by de tir des clones ou il marche sur une mine et il perd un point de vie, ça déclenche ce Juyo Mastery. Donc il va, avoir, il va gagner une action en plus. D'accord. Ah oui, donc en fait si ça se passe d'accord, si ça se passe pendant son activation et que pendant son activation il y a une répercussion de perte de points, il gagne immédiatement cette action. Exactement. Et ce n'est pas au prochain tour qu'il en aura trois, c'est il a déjà fait un mouvement, il s'est pris un tir, et ben voilà, il a maintenant deux actions supplémentaires à faire. Exactement. C'est malin. Hein. Alors, Julio tu... Mastery, c'est une amélioration du mot-clé euh, Relentless, mm -hmm. et, euh, qui, qui permet de faire euh, une action gratuite après un mouvement. Mm. Là, ce n'est plus une action gratuite, c'est une action en plus. Mm. Et ça peut être ce que tu veux. Relentless, ça, pouvait, ça te permettait de faire une action euh, attaquer ou move. Euh, pardon, attaquer au corps à corps et à distance. Tu avais la version aguerrie qui te permet de faire un mouvement et attaquer à distance, ou euh, charge qui permet éviter de faire... J'y arrive un mouvement et une charge, donc une, une attaque au corps à corps. Là, ça te permet de faire ce que tu veux, donc c'est une amélioration du mot-clé. Il y, y a beaucoup de personnes qui sont offusquées de ne pas voir charge sur Dark Ball, mais les gars, il a mieux. Il a beaucoup mieux. Ouais, c'est <rire> clair. Euh, du, coup, le, du coup, les CSI, euh, ils se retrouvent vraiment avec des troupes euh, hyper fragiles euh, qui clament, mais euh, dont l'objectif, c'est de les déplacer en masse. Et euh, ils ont vraiment, enfin, moi je trouve qu'ils ont les, les, les héros les plus badass du jeu, en fait. Exactement. Ah. Exactement. Et je te garde sous le coup de le troisième séisme de, sa, de, cette, de cette version 2.0. Euh, on va parler d'un petit, petit truc avant. C'est page 54, les modifications de chef d'unité. Leader en anglais. Il ouais. euh, y, a, y a eu beaucoup de chefs d'unité ou d'améliorations de, de personnages qui ont gagné un point de vie. Mmh. Euh, on verra ça un peu après dans les changements de règles des cartes et des... Euh et des changements de points. Euh, T'as par exemple Bistan chez les Pathfinder qui a pris un point de vie. Euh, bref, il fallait mettre des règles autour de ça. T'as un personnage à deux points de vie qui meurt, tu le soignes, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Il revient à deux points de vie, il revient à un point de vie, il revient mm -hmm. comment mm -hmm. Et là, c'était clarifié. Si un, une amélioration à deux points de vie meurt et revient, elle revient avec un point de vie. Ça me paraît cohérent. Il fallait l'écrire. Ouais, ça me paraît cohérent. Page 59, on a une petite modification très situationnelle pour les mouvements des soldats. Euh, ils ont introduit il euh, n'y a pas très longtemps la notion de silhouette dans Star Wars Legion, qui reste optionnelle. Mm -hmm. Je le redis, mm -hmm. qui reste optionnelle. Les soldats, ils peuvent passer à travers un décor par un, un mouvement difficile seulement si le décor ne va pas plus haut que leur tête, le haut de leur tête. D'accord. Cette règle-là, elle dit, on n'utilise plus la hauteur de la tête, mais la hauteur de la silhouette. C'est logique, parce que si le mec voilà. il est un peu accroupi, euh, c'est pas parce que t'as un, un, un groupe de, de, de clones, t'en as un qui est en position accroupie, tu vas pas dire voilà. qu'il passe pas. Hein. Ben, ouais, c'est ça. Ou un R2, tu vois, qui est très très ramassé, euh, hum, qui hum. pouvait plus passer. Euh, enfin bon, bref. Donc ça, c'est une clarification. Euh, ça reste une règle optionnelle, hein, c'est écrit si vous utilisez la silhouette. C'est écrit dans le livre de règles, c'est si vous utilisez la silhouette. Donc en gros, c'est en début de partie, on se met d'accord, on dit pour cette partie on utilise la silhouette, et à oui. partir de là, euh, ça marche. C'est dans les règles de tournoi si vous faites un tournoi, et c'est quelque chose à définir avec vos amis si vous le faites. D'accord, ok. Allez, on passe page 62 avec un nouveau token vert, qui est le Observation Token, euh, le pur d'observation, donc. Mm -hmm. Et euh, la règle Observe, X. C'est un mot-clé qui est apparu aussi avec Dark Maul, c'est un nouveau mot-clé. Mm -hmm. Ça veut dire que tu peux faire une action observée, et si tu fais ton action observée, tu prends une unité qui apporte tes 3 et en ligne de vue et tu vas lui mettre un pion observation et là tu vas me dire mais ce pion observation à quoi il sert et ce pion observation à quoi il sert et ben je vais te dire si une autre unité euh, attaque une unité qui a un pion observation elle peut dépenser le pion observation pour relancer un dé voilà c'est tout simple c'est top et il euh, y a déjà des trucs bien dégueulasses qui circulent autour de ça euh, parce que bah, Molly il est accompagné de sondes et c'est ouais. ces sondes d'espionnage là qui ont ça bah mmh, mmh, mmh. ben oui évidemment il fallait utiliser euh, la partie également fluff euh, du film où il est constamment en train de regarder avec ses, ju ses jumelles où il balance ses, les, ses sondes qui l'aident à détecter euh, des cibles ok mmh, d'accord ok mmh. bon moi je l'aurais pas traduit comme ça dans le jeu mais pourquoi pas moi je lui aurais donné une capacité euh, de prime au même titre qu'un chasseur ouais. de prime parce que ouais, peut-être. Maul, hein. ouais, ouais. il travaille quand même beaucoup à aller chercher une cible bien définie. C'est donc... un chasseur, ouais. Ouais, un chasseur. Un chasseur. Moi, j'aurais traduit mm. ça comme ça, mais bon, après, voilà. Ouais. Ok. Alors, on, a une... on va peut-être accélérer un peu. Il y a, il y a deux, trois petits mots-clés. Petit, il y a une modification du mot-clé petit, page 73, small en anglais. Euh... Maintenant, quand... c'est une réécriture du mot-clé parce que c'est pareil, il n'était vraiment pas clair. Euh... Avant. Quand tu avais un, une unité qui avait le mot-clé petit, je ouais. pense au ID10 de Aiden Versio, mm -hmm. il ne déclenchait pas les mines, maintenant il déclenche les mines parce que les mines c'est une action de zone. Ouais. Il est là. Donc est là. maintenant... Euh... Maintenant il peut déclencher les mines. D'accord. Voilà, une petite, petite clarification. Okay. Ensuite, on a une modification de la règle Speeder, page 74. Et euh, ah ben bah non, je l'ai déjà dit, euh, mais il est à deux endroits différents dans le livre de règles. C'est pour le mouvement, ça, ouais. Mmh, mmh. C'est tu peux faire ton mouvement de Spider mmh, au début mmh. ou à la fin de ton activation. Mmh. Alors ensuite, euh, Spider, on va passer à la page, à la page. Attends, parce que là, je suis sur mon PDF, la page 78 avec le mot clé tacticien X. Ouais. Alors, celle-là, j'aimerais bien que tu m'expliques parce que je l'ai lu mais. Ça m'a chiffonné. Bah, je vais te, je vais te défi... déchiffonner alors. <rire> déchiffonne, déchiffonne. <des> <rire> alors, tacticien, c'est un mot-clé qui te dit dès que tu fais un mouvement, eh bah, tu gagnes un pion visé. Ouais. Donc, euh, c'est euh, un mot-clé qui est genre euh, euh, très très fort. Alors là. On a un premier élément dans le livre de règles, ça, dit, ça te dit déjà, c'est un standard move action. Mmh. Donc, il faut faire une action de mouvement standard. Voilà, donc ça, ça, ça reprend ce qu'on avait expliqué au début de la vidéo à propos des scouts. Ex euh, tu exactement. Peux pas faire, tu ne peux pas gagner ce pion visé euh, lorsque tu te déploies et que tu fais ton mouvement euh, de déploiement euh, que t'offre le scout de repositionnement. C'est du mouvement qu'il faut faire et pas du repositionnement. Okay. Et ça te dit précisément dans la règle Tacticien ne peut pas te donner de pion visé si tu te si tu fais un déplacement pendant le setup, pendant le déploiement. Voilà. Donc c'est écrit noir sur blanc. C'est un énorme nerf des listes clones avec, euh, avec les euh, Arc Troopers, parce que Arc Troopers, ils ont scout plus Tacticien, mmh. Où ça devenait vraiment dégueulasse. Mmh. Euh, si tu leur mettais poussée offensive tour 0, ils font leur scout, ils gagnent un pion visé, et en plus, ils utilisent leur euh, mot-clé offensive, poussée offensive, qui leur donne un deuxième pion visé. Mmh. Donc tu commençais T1, avec une unité qui est capable de donner des pions visés tout autour d'elle, et chaque unité avait déjà deux pions visés. C'est oh Ouais. ouais. C'est pas, pas Jojo. C'est pas Jojo du tout. Donc ça, c'est une, une, une très belle, comment dire... Euh... Enfin, c'est un beau rééquilibrage des règles, mmh. notamment sur les clones qui, qui... et les arcs, hein, parce que le problème des clones venait des arcs, hein, contrairement à... Enfin, voilà. Bon, et on, on passe vous... aux ouais, nouvelles ouais, règles de transport On, on vous aime, hein, les joueurs clones. Hein, euh, ne, ne... <rire> on, ah non, mais c'est du rééquilibrage. Hein. Ça me paraît logique. C'est juste l'intérêt d'un jeu, notamment quand tu as des ambitions <rire> compétitives, c'est d'avoir un jeu équilibré, que ce soit le talent de la personne qui compte et pas l'armée pas que tu joues. Très bien dit. Voilà. Allez, on passe à, la, à, la, à Mexico, à mexico ah, putain, page 80. Oh là là là. On a une réécriture ré ré complète du mot-clé transport. Ouais. On a une réécriture complète du mot-clé « transport ».« Transport open »,« transport X euh, open » ou « close ». C'est ça. Alors, je ne reviens pas sur les règles d'embarquement et désembarquement. On, on l'a déjà vu. Mm -hmm. Par contre, ça te dit, globalement, quand tu es dans un transport fermé, tu ne peux rien faire. Ouais. Par contre, par contre, les amis, quand vous êtes maintenant dans un transport ouvert, ce qui correspond à tous les transports qui sont sortis, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Quasiment ce que vous voulez. Tant que tu es dans ton transport... Par exemple, un Land Speeder, par exemple un char, euh, char TX-225. Tu peux tirer sur les unités autour de toi à portée. Ouais. Ta portée est définie par rapport au socle du char. Mm -hmm. Donc encore une fois, si tu as un socle, attends, tu es ici, qui fait wow, ouais, cette longueur-là ouais, en ouais. ovale. Si tu es tout derrière, et ben on compte depuis tout devant, si on veut. ouais, ouais. c'est ça. Et ben ça te fait une zone de tir vachement sympa. Ouais. Euh, tu es capable de tirer à distance et au corps à corps, hein, ouais, les deux. Ouais. Donc tu peux t'amuser avec ton. Par exemple, speeder Luke, t'as Luke dans le speeder, tu vas, tu vas te mettre euh, euh, contre unité et puis paf, paf, paf. Quoi. Ouais. Bref, c'est rigolo. Alors il faut dire une chose, c'est qu'on peut aussi te tirer dessus. C'est bien gentil de tirer depuis la, et la, oui. la plateforme, mais on peut aussi te tirer dessus. Exactement, ouais. tu, tu, deviens, tu peux tirer, mais tu, tu deviens aussi la cible de toutes les unités qui veulent te tirer dessus. Et donc, si je mets un anakin Skywalker dans un transport et qu'il se fait tirer dessus et qu'il renvoie les tirs comme on l'a vu, est-ce que ça marche oui. Et oui. Ah bah, of course, bien voilà. sûr, ça marche. Donc, en fait, ah ouais. tu peux t'amuser à tourner autour d'une escouade qui, pour se défendre, va te tirer dessus et avoir un anakin qui te renvoie, qui te renvoie les, Exactement. Les, les, les, les tirs. Est-ce que, euh, depuis une plateforme comme ça, je peux mettre un Dark Vador et faire un lancer de sabre Of course. Non, mais je veux pas luche. Imaginez les délires qu'il qu va y avoir. Quoi. Ça, va être, ça va être vraiment top. Quoi. Tu as l'avantage quand tu es dans un transport c'est d'être à couvert lourd tout le temps. Ouais. C'est dans la règle. Ouais. Donc, plus 2. Ouais, tu as un désavantage c'est que dès lors qu'une unité voit le véhicule, il peut te tirer dessus. Aussi. Donc, il faut faire gaffe. C'est mmh. bien d'avoir un gros socle. Mmh. Euh, mais par contre, si une unité le voit, bah, tu deviens visible aussi. Alors, il y a une règle qui a disparu. Euh, sur les transports, et qui a disparu avec le, la, le, la réécriture du mot-clé, c'est, avant, quand tu étais dans un transport et que le transport se prenait un dégât, tu te prenais un dégât aussi. Mm -hmm. Ça, ça a disparu. En échange, bah, faire... l'adversaire tire soit sur le transport, soit sur le transport Voilà, c'est ça. Il faut aussi euh, définir sur quoi tu tires. C'est-à-dire que tu vois le transport... Tu dis que tu tires sur ce transport, mais tu, tu, il faut que tu, tu déclares que tu tires sur le Luc qui est dans le transport. Exactement. Et donc à partir de là, il n'y a que la vie de Luc qui descend et pas la vie du transport. C'est ça, ouais, exactement. Et au niveau des transports euh, qui vont être largement réhabilités euh, sur ce sujet, on peut parler du, du, du, du, du, du, du speeder de Luc, puisque ah bah oui. euh, de tous les transports euh, qui existent, c'est le plus petit. Donc mmh. le plus facile à masquer, et euh, il se déplace quand même assez rapidement, donc euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment très très fun de ce côté-là. Et en plus il a perdu 15 points dans, ses... <rire> dans le plus coup d'unité. Il a perdu 15 points, <rire> donc, euh, donc, ouais. Alors on, on parlait de sud-américain, euh, d'ambiance sud-américaine tout à l'heure, à base de cocaïne et de flingue. Euh, on, a, on, a dit... on a parlé de Luke dans le Spider mais ça marche aussi avec Anne Solo. Mmh. Ah oui, oui, oui. Han Solo, ah, oui, il tire oui, oui. 2 des rouges, Perfo 2. Et il a Gunstinger donc il peut faire deux tirs par tour. Voilà. Donc le mec, il a ses deux flingues, comme ça. <rire> ou un flingue, parce qu'Anne, il a un flingue. Et il court dans tous les sens, il défonce tout le monde. Ça me fait penser à IG-10, tu sais, dans Mandalorian, ouais, dans le dernier ouais, épisode, ouais, ouais, ouais, ouais. où il traverse la ville et il défonce tout le monde. Mmh. Et bien bah ça, euh, bah c'était un solo, en fait, hein, tout mmh. simplement. Et ça, et ça, euh, ça le, couvert est, euh, donc, le couvert, cette règle-là, et le fait de pouvoir, euh, de pouvoir euh, disposer euh, les socles ovales euh, au début de la partie euh, dans le bon sens, ça réhabilite également le char de l'Empire qui était quand même pas mal boudé, quoi. Hein. Et, et qui, a encore, qui a encore perdu des points, ouais. Ouais, ouais, ouais. on le verra après. D'accord. Mais tu vois, est-ce qu'il y aura une méta transport, euh, une méta euh, taxi, comme j'aime bien le dire mm -hmm. Je ne sais pas encore. Il faut qu'on teste ça, on verra. On verra, on verra. Moi je suis un peu triste parce que ma liste, euh, ma liste euh, confinement cup 2 a été basée sur R2 dans le transport, dans le speeder. Et là, il peut se faire shooter, donc euh, ma liste, elle est cassée là. Bon, c'est pas grave. Euh, de toute façon, euh, le Confinement Cup que vous êtes en train de faire, vous continuez à le jouer sur les anciennes règles. Vous n'appliquez pas les règles qui sont là en plein milieu du, en plein milieu du tournoi, si Ah, tu sais qu'on est joueur. C'est vrai. Alors, <rire> vous êtes. Les Alors, ce de lingue, on... à partir de maintenant, c'est ça Non, <rire> non, ce non, qui a été décidé, ce que Nico et Alex ont décidé, c'est de dire euh, euh, on finit la phase de qualif. Ouais, c'est bien. Et euh, la phase finale, on vous laisse du temps, vous refaites vos listes si vous voulez. Par contre, vous gardez la même armée. Attention, on a la même faction. Mais par contre, vous pouvez retravailler vos listes. D'accord. Et donc, on va avoir un tournoi. On va avoir un tournoi euh, juste en sortie du RRG pour tester tout ça. Ça va être génial, quoi. <rire> il va y avoir du Wookie partout et du Spider de partout. Ah moi, bah, moi, ma liste elle est, elle est déjà quasi finie. Hein. Et il va, va y avoir du poilu. Le rebelle, <rire> le rebelle qui a survécu jusqu'au jusqu'au phase finale, il va s'éclater après, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on est plus que deux en plus avec David là. <rire> Bon, bref, on débriefera ça de façon, euh, la confinement cup. Mmh, bon voilà, euh, ça c'est globalement les règles pour le transport. Il y a, il y a quelques petits points de détail euh, mais que je vous laisse lire dans les, les règles. Mmh. Vous avez l'essentiel ici. Euh, on a une toute petite précision, page 82, sur la règle Unkelly Luck. Je me rappelle plus comment comment se traduit cette règle. Euh, c'est pour Han Solo. Euh, en gros, l'écriture euh, de la règle rendait. Euh, lui, le... Alors, la règle te permet de relancer des dés euh, jusqu'à X. Lui, Kenny, Luck, X te permettait de relancer des dés mm -hmm. euh, de défense. Mm -hmm. Par exemple, euh, tu as 3 dés de défense à lancer, dans R2, bah, tu en deux, 2, tu peux relancer deux. Et dans le wording de la... du mot-clé, euh, tu pouvais pas utiliser cette règle parce que c'était parce que mal... mal écrit. C'est juste une réécriture de la règle. D'accord, ok. Voilà, sans rentrer plus dans les détails, hum. ça change absolument rien dans le jeu, parce qu'il y avait une convention dans Star Wars des gens qui faisait que bah, ce mot-clé, tu pouvais l'utiliser quand même, ça n'avait pas de sens, la façon dont c'était écrit. D'accord, ok. Euh, J'avance un peu dans le livre de règles. Bon, on, est quatre... on est page 82 sur 98, on va peut-être arriver au bout, là, je pense. Ouais, et euh, on passe page 87 avec le nouveau clé Wookie Trooper. Voilà. Donc ça... Qui ne fait absolument rien d'autre que dire que les Wookie s'appellent des Wookiees. Hum. Mais est-ce qu'on va avoir demain des sorties qui boostent cette, euh, ce mot-clé-là Peut-être, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas innocent d'avoir mis euh, le mot-clé Wookie. Je pense qu'on aura peut-être la possibilité d'avoir de nouvelles boîtes de Wookie, de nouvelles, euh, de nouvelles factions, enfin euh, de nouvelles troupes de Wookie complémentaires à celles qui existent déjà. Et euh, enfin, satisfaire euh, les joueurs sur le fait de se dire, euh, moi, je me montrais bien une armée de Wookiee. Alors, on n'en est pas au stade de monter une armée de Wookiee, mais euh, il va y en avoir un petit peu plus sur la table, et ça, c'est pas mal. Ouais. Je me rends compte que j'ai fait euh, un tout petit oubli, mm -hmm. un oubli qui est ni, moins, ni plus ni moins que mon troisième séisme, qui est la règle Field Commander, que je suis en train de rechercher dans le livre de règles. Euh, hop, hop, hop, hop, hop. Elle est page... page... 45. Mmh. Si vous aviez l'impression là, on en avait fini. <rire> et après, on en aura fini sur les nouvelles règles. Ouais, on Field abordera la modification de points après. Ouais. Ouais. fil de commander, c'est euh, un mot-clé qui, qui avant te permettait de donner des ordres sur un, une carte de commandement neutre mmh. via ton véhicule. Mmh. Par exemple, tu as Ayla Sekura sur le sabre. Elle avait Field de commander. Et ben elle pouvait euh, donner des ordres euh, via le char. La nouvelle règle... Attention les amis, la nouvelle règle dit ni plus ni moins, Field commander vous permet de vous passer de la restriction du nombre de commandements dans votre armée. Avec Field commander, vous n'êtes pas obligé de mettre de commandant dans votre armée, c'est le char qui devient le commandant d'armée. Waouh. Et well. ça c'est fondamental. Oui, parce qu'en fait ça permet aux char qui n'avait pas la carte euh, en question de faire la même chose que le sabre en fait. Euh, ouais, mais c'est des améliorations de, de véhicules en général. Oui, oui, oui. oui bien sûr. Ouais. Ça, ça veut dire que maintenant... Ça, ça, tu montre, as... ça monte tous les véhicules au même niveau que le sabre pour cette action-là, en fait. Les, les véhicules qui ont pour le moment cette... Euh, pour le moment, il n'y a que deux véhicules qui ont ce mot-clé, le AAT et le sabre. Mm -hmm. Mais peut-être que demain, il y aura d'autres mm. unités. Peut-être peut que demain, il y aura d'autres véhicules. <rire> peut-être que s'il y a d'autres véhicules, il y aura peut-être ces améliorations-là accessibles, on va dire. Les en tout cas, capacité close <rire> une en tout cas, une ré... pour moi, il y a une grosse révolution du jeu, de la construction des listes avec ça. Ouais. Euh, parce que par exemple, celle-ci, tu peux jouer ton AAT, donc ton char, euh, celui, celui qui est à côté de toi, et c'est ton commandant d'armée. Hmm. Et oh. il peut donner des ordres, et il peut servir des cartes génériques. Et c'est pareil, ça sera un gros sujet sur le prochain Sarlac les nouvelles cartes génériques qui vont arriver avec les sorties de, de, de janvier euh, avec les nouveaux spécialistes. Mmh, mmh, mmh. Ça, ça va être monstrueux. Vraiment monstrueux, les gars, mais vous n'êtes même pas encore assez s'accrocher à votre slip, ça va tourner dans tous les sens. <rire> pour que tu n'endormes pas de la nuit, il faut avouer que c'était fort. Je te propose qu'on aborde, pour conclure cette vidéo, les modifications euh, de points. Ouais. alors il y a modification de points et modification de règles de cartes. J'ai oublié, euh, oublié de, de, de rajouter ça dans la liste. Il y a... Y a ce qui va avec les modifications de points, c'est les modifications d'écriture de, de certaines cartes d'unités. Mmh. Comme les Wookiee ou le T47 Ouais, exactement. Et, et ça, ça, ça, change, ça change énormément de choses. Tu as les deux cartes génériques euh, avec un point blanc, Rebelle et Empire, qui changent. Mmh. Euh, celle qui est euh, Coverte Opération, euh, qui permet de, maintenant de donner un pion suppression à toutes les unités qui ont un pion Ordre face visible euh, après la, la phase d'ordre. Mmh. Donc ça te permet de stresser tout le monde. Et pour moi, la carte la plus puissante, euh, la modification la plus intéressante en tout cas, côté rebelle, qui est Sabotage de communication. Maintenant, Sabotage de communication, c est, c est, ça va être mais génial. Sabotage de communication, c'est une pipe 1. Quand tu la joues, l'adversaire ne peut donner qu'un seul ordre. Mmh. Via son commandant. Mmh. C'est-à-dire que tu casses complètement... Euh, la méta actuelle, qui est euh, Aiden Versio, qui a sa carte qui donne euh, 4 pions ordre, et qui leur permet de gagner tacticien, et... Voilà. En gros, maintenant, c'est plus 4... Ac... Merde, es là. 4 bonhommes, mais un seul. Donc, tu, tu perds tout le contrôle d'activation. Cette carte-là est fabuleuse. Euh, tu as une modification de portée pour les vétérans rebelles. Mm -hmm. L'arme... Euh, euh, L'arme des vétérans passe portée 4. Ouais. Donc tu tires à 4 blancs, critique 2, 4. Pour en même 4, tu as étaient... une modification du Mark II, donc qui est l'emplacement le... mmh. trooper qui va avec les vétérans rebelles, qui passe à 4 points de vie. Globalement, il y avait une volonté de... des créateurs du jeu de remettre sur le devant de la scène ces unités-là. Ils étaient boudés, hein. ils étaient boudés hein, beaucoup. Elles hein. n'étaient jamais jouées, ouais. joué, beaucoup trop faibles, mmh. euh, surtout comparé aux short troopers qui sont sortis en même temps. Voilà. Ça devait être le pendant rebelle, pas et vrai. ça n'a jamais été joué. joué, jamais, jamais, jamais, jamais. Il euh, y a eu une modification du T-47 Airspeeder qui, en plus de perdre énormément de points, maintenant convertit il avait déjà, les, il avait, les adrénalines en critiques. Il avait déjà maigri, lui, en plus. en. Ah, ben en... là, il est il est rachitique, maintenant. Hein. <rire> <rire> ah, rachitique sur son nombre de points, déjà, parce déjà, qu'il va devenir très coquin. Ouais, parce que déjà, déjà, il avait perdu des points, on commençait à le retrouver sur la table, mais là, mm. maintenant, en plus de perdre du point, il gagne, il gagne des titres. Quoi. Ben, il a commencé à 175 points, il est tombé à 130. Hein. Mm. Ok, il y a cette petite modification-là. Alors, les gars qui aiment bien jouer du... des poils, Chewbacca et les Wookie. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, on va jouer des poils, les gars. Alors, on va vous Chewbacca... la... ah, Attends, on, on vous l'explique en Wookie. <rire> <rire> <rire> Vas-y. <rire> Chewbacca, il gagne euh, le mot-clé... Scale, escalade. Ouais, ouais. Donc avant ou après un mouvement, il peut faire une, une action gratuite d'escalade. Euh, c'est les mots clés des, des BX. Mm -hmm. euh, c'est surpuissant. Ça leur gagne de la, enfin, ils gagnent de la mobilité, ils, mm -hmm. gagnent, euh... Pff, ils gagnent, beaucoup de choses. Ils gagnent aussi euh, la règle. Euh... Euh, bah, ils gagnent ça, c'est vachement bien. Et ils gagnent la règle, voilà, Dueliste. Oui. Dueliste. Euh, si tu gagnes un pion visé ton, ton, et que tu utilises ton pion visé, tu as une attaque qui est perforante. Au corps à corps. Perforante, ça te permet d'annuler un blocage adverse. Mm -hmm. C'est un, un des mots-clés les plus forts du jeu. Et si tu dépenses un pion esquive, tu es immunisé perforant. Ouais. Donc tes Wookiee, ils vont servir à, à, bah, à bloquer un porteur de sable laser, tout simplement. Mm -hmm. Dark Vador, il va se faire sauter dessus par des dizaines de Wookiee, il va se faire démembrer, ça va Dark être Vador, très... Dark Vador, de coups, ouais, tous ces personnages... Euh... Ouais, Exactement. Ouais, ouais. Et pour Chewbacca, il gagne à peu près la même chose, il gagne Scale aussi, ouais. et il gagne au corps à corps euh, euh, létal, qui lui permet d'être perforant en dépensant un pion visé. Donc Chewbacca, il va commencer à trancher des... Il, va commencer à trancher... il a quand même... Ouais. Eh, il a 4 dés rouges, hein, ouais. Chewbacca au corps ouais, à corps. Ouais. Tu lui mets Ténacité, il passe à 5 dés rouges. Ouais. Perforant mm. Il va commencer à, à, à sabrer du bipode impérial, quoi, carrément. Quoi. Ah ben, bah, il, il est très taquin, ouais. <rire> très très taquin. <rire> ok. Bon. Euh, bah écoute, on attaque... Il y, y a certaines unités qui passent aussi à 2 points de vie, je vous les reliste là, mais là c'est vraiment que de la lecture du, du, du RRG. Tu as DT F16 qui est le, un Death Trooper, un, un, une amélioration Death Trooper qui passe à 2 points de vie. Tu as Bistan et po qui passe à 2 points de vie. Euh, pour, pour faire un clin d'œil au, au changement de règle des points de vie sur les cartes nommées. Hein. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, voilà globalement, il euh, globalement, y a ça. Il y a euh, le mot-clé Jedi, le, la carte d'amélioration Jedi Mind Trick, qui passe à portée 1 et qui marche plus sur les agents. Mm -hmm. Ça, c'est un petit changement aussi, on vous en parlera au Sarlac parce que ça a des grosses incidences. Mm -hmm. Et puis, on peut passer, euh, on peut passer euh, à la cerise sur le gâteau. Première chose, modification de points. La communauté a fait un travail extraordinaire jeudi soir. On a reçu le, le livret de règles. Je sais pas, il était 21h à 22h30. On avait un tableau Excel avec la modification de tous les points synthétisés. On vous le mettra en, en commentaire, je pense, pour que vous ayez ce, ouais, cette synthèse. Ouais, je mettrai un lien, ouais. Ouais, Je mettrai un lien. Faudrait poser ça. On posera ça sur mon Drive. En accès complet ouais. euh, pour, pour les gens qui veulent avoir... Euh... Sinon, on peut retrouver ça sur euh, le site... Euh, sur, le sur le Discord, oui. Ah, bah, très bien, ouais. okay, pas de problème. C'est un Google Doc, hein, donc vous l'ouvrez, puis vous pouvez consulter les modifications de points. Mm -hmm. De toute façon, les, les builders en ligne sont tous à jour maintenant, mm -hmm. je crois. Mais euh, si jamais vous voulez avoir vraiment une vue synthétique, mm -hmm. euh, vous pouvez l'utiliser. Sur les mod modifications de points, il y, eu, euh, y a eu un travail énorme qui a été fait sur, euh, sur euh, l'Empire, la rébellion, et les clones. Ouais. Pour être très synthétique, il y a eu des petites modifications euh, sur certaines cartes génériques, avant de venir euh, plus largement sur les factions. On a l'amélioration agressive tactique qui gagne des points, elle passe de 10 à 15. Ouais. C'est très mérité parce que c'est une des cartes les plus utilisées du jeu aujourd'hui. C'est une carte qui te permet de donner des pions adrénaline autour de toi. Mmh. Tout le monde l'utilisait, enfin en tout cas les... Enfin beaucoup de personnes l'utilisaient, c'était vachement bien. On a deux pouvoirs de la force qui perdent des points, force guidance et force réflexe. Mmh. Euh, quelque part, c'est en tout cas pour force réflexe, c'était des cartes qui étaient beaucoup jouées par les porteurs de sabre mmh. et qui vont, et bah, qui vont, qui, qui permet de faire un petit up de ces cartes-là parce que bah, tu gagnes 5 points dans ta liste d'armée. D'accord. On a un petit up de Li Web. Ouais. Ah tiens, ouais, Li Web. Qui est un, encore un peu boudé. Ouais, et eh bien, ouais. ces améliorations perdent chacune, donc c'est euh, Overcharge Generator et, et euh, Barrage Generator qui perdent 4 fois encore, donc on a des builds euh, qui sont encore moins chers avec l'e-web. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas sur l'étape celui-là. Hein. Bah, on ne le voit pas, et puis euh, je te rappelle que maintenant les transports peuvent transporter des unités, mm -hmm. on donc on ça. peut mettre une e web <rire> Sur le char Tu peux mettre une e web sur le char, ouais. <rire> Ouais, non, ouais. Le Et l'e-web, c'est un truc qui est rigolo. Hein. C'est un rouge, deux noirs, quatre blancs, ah ouais, suppressif. Le, le, euh, le search critique. Bah, C'était boudé parce que ça bouge pas. C'était boudé parce que ça bouge pas. Mais maintenant, tu peux le faire ah ouais. sur le char. Et évidemment, ça, va... ça te fait une tourelle en plus, quoi, carrément. Quoi. Ah non, mais c'est. Et alors, le, le char, il te supprime le mot-clé euh, Fixed Front. T'as plus, euh, plus la limite de langue devant. Du coup, euh, t'as. <rire> ouais, non, non, bon. laisse tomber. Ouais, non, ouais. Oui, bah, merci pour l'info, tiens. Il y, a, il y a des trucs un peu rigolos à faire là-dessus. Oui, il y a des trucs hein de graves. <rire> ouais, tu vois, nous on s'amuse en ce moment à réfléchir à des trucs. Tu as eu une baisse généralisée de tous les points des grenades, euh, mais pour moi elles ne seront toujours pas utilisées, notamment la smoke grenade ouais. qui passe de 6 points à 2 points, ça ne coûte vraiment plus rien. Ouais. Euh, mais bon, smoke grenade ça reste une action, une action pour avoir un couvert, mmh. ça coûte trop cher. Il mmh, mmh. y a d'autres façons d'avoir des couverts, on est d'accord. Bah ouais, ouais, ouais. Alors, on passe côté Empire, on va, on va balayer, balayer ça rapidement, Boba Fett perd 15 points, mmh. il on passe va. de 140 à 125. On va le revoir alors. Ah bah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. surtout qu'on en parlera au Sarlacc, c'est pareil, mais il y a une nouvelle carte qui lui va vraiment très très bien. Moi ça va, le mien il est peint par Fabrice Tran, donc si tu veux... Ah bah, oh, pardon, pardon, oh, pardon, <rire> bah, en tout cas, il... ouais ouais, il. ça va être une unité rejouée, il était beaucoup trop cher aujourd'hui. Petite surprise, Dark Vador, sous sa forme commandant et sa forme agent, il perdent 15 points. Ouf. 15 points. Ça nous fait quand même un Vador agent à poil à 155 points. On ne le voyait plus. Moi, je voulais faire une vidéo sur pourquoi tu as disparu. Euh, on ne voyait que Vyrs <rire> sur les tables impériales. On ne voyait plus Vador. C'est bien, c'est une bonne ouais. chose. C'est bien. bien. Alors, est-ce que, est que ça va le sauver euh, Sur la version agent, il faut que j'atteste parce que 155 points pour un Vador, ça, vra... ça devient vraiment pas cher. Ben ouais. Sachant que Boba, avant, était à 140. Hein. Mmh, mmh. Euh, cent, 155 points avec infiltration et tout, ça peut être intéressant, il mmh, faut que je teste. Mmh. Euh, Vador souffre, de manière générale, d'un de la surprésence des mots-clés critiques. Ouais. Parce que critique, tu ne peux pas utiliser ton pion dodge. Euh, et, euh, et tu peux pas gardiner non plus. Mmh. Donc les gardes rouges, euh, pff, ils, sont, ils sont... Enfin voilà, le build Vador est très compliqué avec tous les mots-clés critiques. Il s'est pas boudé parce qu'il était trop lent aussi Ouais, mais avec tu avec, avec la nouvelle si carte qui le permettait de l'infiltrer, mmh, ça c'était mmh. un peu compensé. Mmh. Bon, euh, c'est à tester, mais euh, moi je, je, je reste un peu sceptique encore sur Vador. D'accord, ok. Moi, j'avais joué à Maxi rêve là cet été, euh, ça c'était bien passé. Mmh. Ah bah quand il mais a euh... contact, ça se passe toujours bien, ouais. Ah bah ça <rire> se passe très très bien pour moi en tout cas. <rire> mais euh, mais depuis, il y a eu il euh, les FSI qui permettent de balancer énormément de critiques. Mon mmh. avis, c'est encore un peu tôt pour Vador. D'accord, ok. Euh... Il y a un énorme euh, up du Doubak. Mm -hmm. ben le doubac il perd... Un, un vo... Alors, il faisait partie de la vidéo, pourquoi t'as disparu mec euh, Bah ouais, euh, bah ouais, ouais. il n'était pas joué. Ben ouais. la, la seule personne qui arrivait à le jouer top, c'était Safsouf, mais lui il s'est tout bien joué. <rire> euh, qui, qui, a, qui a réussi à faire une liste double doubac. Alors là, les Doubaks, ils perdent chacun 15 points d'armée. Mm -hmm. Et leurs armes perdent aussi 5 points. Et David, il va déguster. Hein. <rire> <rire> ah, on va arriver aux rebelles après, on va arriver aux rebelles après, mais euh, un build bac, tu, tu gagnes 20 points d'armée à chaque fois que tu mets un do ouais, voilà. donc euh, c'est pas neutre, hein. 20 points, c'est vraiment énorme, mmh. c'est vraiment énorme. Il mmh. euh, y a eu une modification très très large de tout ce qui est Stormtrooper, ouais. les, armes, les armes ont toutes baissé de points, on va pas revenir au détails, mmh. euh... Les, les, les armes qui n'étaient pas jouées le seront toujours pas, je pense. Je pense au AH-12, qui est le, le gros lance-roquette mmh, euh, qui mmh. passe de 26 à 20 points. Mmh. Euh, bah, il a toujours le, un double problème. Cumberstone, c'est-à-dire que tu ne peux pas tirer après un déplacement. Mmh. Et en plus, c'est une carte que tu actives. Mmh. Donc, euh, bon. Oui, avis, pas de, ce, ce... pas de le payer moins cher qui fera qu'on l'alignera. Ouais. Mmh. Ils, ils ont fait quelque chose de très surprenant, à mon sens aussi. C'est qu'ils ont changé le, le coût en points des améliorations. Les Stormtroopers, maintenant, ton Stormtrooper, en plus coûte 8 points mmh. avant avant c'était 11 mmh. le snowtrooper euh, baisse de points aussi pour venir au même nombre de points que le storm ouais le capitaine passe de 15 à 12 et le spécialiste passe de 15 à 12 est ce qu'on va les voir sur les tables de jeu euh, je sais pas à voir faut qu'on teste tout ça mais là il y a, ya eu beaucoup de choses à tester hein. mais en tout cas il y a, ya plein de modifications de points ce que Alex Davy a dit à l'interview, c'est qu'il voulait que ces unités-là soient jouées. Mmh. Là, il a changé les, les coups en points. Enfin, on verra. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. D'accord. Ça, c'est pour les impériaux, les rebelles. C'est facile. Mmh. Tout baisse de points. Mmh. Tout baisse de points. Mmh. Chewbacca, il perd 5 points. Alors, je ne veux pas tous les refaire. Les Flip Troopers, ils il perdent 4 points, mais ils ne seront toujours pas joués parce que c'est toujours pas top. Han Solo, il perd 20 points. J'ai bien dit 20 points. Jin Erso, elle perd 10 points. Luke Skywalker, agent, perd 5 points. Faut il nous mon cœur bat. Faut qu'il nous réédite euh, solo dans une nouvelle figurine. Ouais, parce qu'elle est moche. Mmh. Enfin, elle est pas top. Hein. Mmh. Elle souffre. En fait, elle souffre comme toutes les figurines qui sont sorties au début. Quoi. Mmh, mmh. Plastique mou, plus pas, très... pas beaucoup de finesse. Mmh. Je te parle de mon coup de cœur. Vas-y. Les Pathfinder. Bah ouais. Et ouais, Et les moi, Pathfinder. Que j'adore aussi. Hein, mais euh... ouais. Ils perdent 10 points. Ouais. Il perd 10 points, il gagne une amélioration de héros qui est Bistan ou, euh, ou Pao qui passe à 2 points de vie. Mmh. Donc tu gagnes 10 points, tes armements sont gratuits, tes, euh, tes héros, t'as plus de points de vie. Ah, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dedans. Mmh. Je, euh, je pense que les Pathfinder, tu peux en refaire quelque chose. Le T-47, on l'a dit, passe à 130 points, maintenant ça coûte vraiment plus rien. Euh, surtout que son... il gagne une arme gratos en plus. Euh, le buzzer qui tire à 4 des noirs à l'arrière euh, est passé à 0 points. Mm -hmm. Donc le, le seul truc que tu as besoin de mettre sur un air c'est Wedge qui coûte 1 point. Mm -hmm. Donc pour 131 points, tu as un air speeder qui, ouais. qui commence à casser des culs, hein, pour mm -hmm. le dire comme ça. <rire> <rire> euh, ouais. Un petit mot aussi sur le speeder, le land speeder. Mm -hmm. 15 points en moins une baisse généralisée sur tout son armement mmh. bah, on, on a... sent que on sent que les créateurs du jeu veulent veulent faire jouer du véhicule hein. et on a et on a tout dit sur toutes les améliorations auxquelles il va donc ah bah il ouais, va bénéficier ouais, ouais. voilà je pense que c'est clair je fais euh, je fais un, un, une petite parenthèse sur R2 ouais. il prend 10 points c'est la seule unité à prendre des points et... côté Reb. c'est normal c'est normal parce qu'il est vaut ces 10 points hein, en ouais, plus, il ouais, est ouais. vaut largement. Déjà, il les vaut euh, et puis le voir systématiquement aligné pour ses petites prouesses de prise d'objectif et, ouais, ouais, ouais. et, euh, et de points de victoire euh, obtenus comme ça parce que j'ai été déployé euh, complètement à l'autre <rire> bout de la table et, et j'intéresse personne et tout ça, c'était rigolo, hein euh, c'était mmh. rigolo. La, la problématique de ça, c'est qu'il n'y euh, a que certaines factions qui l'ont euh, il aurait fallu permettre à des petits droïdes euh, dans des factions en face de le faire aussi. Et euh, côté tournoi, ben, euh, ce point de victoire-là, il a parfois, souvent, changé la donne. Donc moi, je trouve cohérent de le, de, de le payer plus cher. D'autant plus qu'à partir d'un certain moment, R222, tu ne peux plus lui tirer dessus. Donc euh, oui. voilà, normal. normal. Ouais. Tu as... ouais, voilà, bah, tu as tout dit. Hein. Tu as tout dit. Le... Le R2 le méritait. Il hein. mmh. mmh. euh, y, y a des modifications de points, mais ça on l'a déjà un peu dit, sur les vétérans. Clairement, les, les créateurs du jeu veulent faire jouer du vétéran, mmh. euh, en plus les figurines sont vraiment magnifiques. Personne ne mmh. les a, parce qu'elles font partie de la vague maudite hein, qui n'a pas été traduite, mmh. Mmh. Euh, et en plus elles étaient nulles. Maintenant, je pense qu'elles deviennent plus jouables, mmh. elles tirent à portée 4, mmh. ça va être vachement plus intéressant à jouer. Euh, tous les petits troopers aussi, euh, comme pour les Stormtroopers, euh, baissent en points. Mmh. Même constat que pour les Storms, euh, est-ce que ça va être joué Je ne sais pas. S'il faut le tester. D'accord. Euh, et puis, tu as des modifications de prix sur, euh, sur l'équipement de Sabine. Ouais. Qui vient un peu plus... Euh, le sabre noir perd 10 points, par exemple. Donc, euh, est-ce que tu veux avoir mettre une, un mini... de un... <rire> Alors, attends, je rigole. Dommage, dommage qu'il faille passer par, euh, par AliExpress pour l'avoir, quoi. Ah oui, bah ça c'est pareil, c'est la vague maudite. Il y, y a un petit malin qui a imaginé le, le double, le, le double drive-by avec un taxi pour Han Solo et un taxi pour euh, Sabine. Parce qu'ils ont tous les deux la même règle avec les dés rouges perforants, ouais. euh, Gunslinger qui permet de tirer deux fois. Donc on va peut-être voir des listes apparaître avec le double speeder qui se suit. Avec, euh... bon, on va ça, voir. Va être, ça va être, être l'attaque de la diligence, quoi. carrément. Quoi. Ah bah c'est un peu ça, en plus Sabine elle permet de lancer des mines qui explosent dans tous les sens, enfin... Il y a ouais. peut-être des trucs à faire là dessus, ça va être vachement rigolo. Les, les rebelles, ils repartent, je vais pas dire de zéro, mais il y a beaucoup, beaucoup de réflexions à faire sur les listes rebelles, il y a plein de trucs à faire, ça va être vraiment rigolo. Ce qui vraiment, bien, vraiment rigolo. Ce, qui, ce qui serait bien, c'est que ça s'accompagne de sorties, même s'il y a eu un rééquilibrage, parce que je crois que les rebelles, ils ont eu quoi, combien de sorties cette année Deux. Bah, cette année, on a eu que deux sorties, ouais. Pff, on, ouais, a ouais. Eu, euh, on a eu Cassian et, et Mandalorian, ouais. Les Mandaloriens, ouais. euh, bon, c'est deux sorties de qualité, mais c'est que deux, quoi. Mmh, c'est mmh, que mmh. deux. L'Empire, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est clair. C'est bien d'avoir voulu développer The Clone War, mais il faudrait peut-être pas oublier la première boîte quand même, hein, les gars. Hein. Enfin, bon, de bah, toute ouais. façon, ils nous regardaient ouais, pas, euh, ouais. donc c'est pas. <rire> je dis ça dans le vide, mais je me comprends. <rire> okay. Bon, on passe euh, au clone. Ouais. Bon, les... j'ai pas de sopalin là, mais euh, <rire> les gars, il va falloir commencer à sécher vos larmes. Euh, c'est facile, tout gagne des points. Tout enfin tout, ah, okay. tout ce qui est joué euh, gagne des points. Euh, c'est pas, pas... De... pas double peine ça, un peu. Ah non, non, non, non, non, non. non. Quand même, ils sont oh, déjà ouais. foutus à poil par pas mal de trucs. Euh, et maintenant, ils non, non, non, cher. parce que c'est euh, du rééquilibrage malin. C'est les unités qui étaient trop fortes qui deviennent euh, plus équilibrées. Je pense que ce qui est super OP, super OP hier l'est toujours. Mm -hmm. euh, les, ça va être juste un peu plus dur à jouer parce que moins d'activation. Si tu fais un peu le compte de tous les changements de règles, globalement, les listes clones perdent une activation. D'accord. Voilà. Les arc Troopers en Strike Team passent, perdent, euh, gagnent 6 points. Ouais. C'est énorme. Ouais. Euh, les phases 2 ils gagnent 2 points de mémoire euh, et puis les. Et puis euh, Et puis euh... t'as euh, les trucs qui sont pas joués, qui perdent des points, le, le bark, mmh. espèce de speeder euh... Le speeder perd 15 points, son armement perd des points aussi, c'est pareil C'est pareil cette mise à jour chez les clones parce que il y a une grosse baisse en points de toutes les unités euh, non jouées. Des mmh. petites figurines. Hein. Mmh. Je parlais des rebelles et des Stormtroopers, storm c'est pareil. Toutes tous les, tous les petites améliorations qui étaient pas jouées ont baissé des points. D'accord. Et pour être très synthétique sur la CSI, euh, Grevious perd 5 points. Euh, il était très fort, je pense que ça te permet de compenser l'augmentation la, de 5 points de agressif tactique. Donc sur repars sur une base de 0 pour Grevious, je pense que ça c'était fait comme ça. C'est aussi une amélioration obligatoire sur lui. D'accord. Entre guillemets. Ouais. Bon. Et sinon, il n'y a que des baisses de points chez les... Chez les droïdes, ah. euh, tu as euh, les droïdes B2, les super droïdes de combat mmh. qui mmh. perdent 3 points, mmh. ça c'est vachement bien mais aussi. C'est pas grave, on les trouve pas. Et, euh, <rire> moi je les ai eues sur qui commence, je fais euh, un ah. brin de pub, c'est pas mon genre, mais ah, je les ai achetés chez qui, qui commence. Moi. Voilà, avec un avec 10%, avec le code PIRO. <rire> Voilà, comme ça moi j'ai de euh, la J'en ai, deux... <rire> ai commandé une deuxième boîte là qui doit arriver, parce que quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit il m'en faut une deuxième. Et <rire> eh ben on les embrasse. Donc j'ai commandé une deuxième boîte euh, Les droïdes de casse perdent 20 points C'est ce que j'allais te poser comme question Et les droïdes 20 de casse points. que personne ne joue alors. Ouais. ouais 20 points ah. euh, Bah écoute il va falloir commencer à réfléchir à ça ouais. euh, Parce qu'ils sont euh, très beaux Alors c'est une horreur à monter les droïdes de casse ouais. Mais par contre ils sont très sympas à jouer mm -hmm. euh, 20 points Et puis après t'as des petites baisses de points Pareil hein, sur les des améliorations Globalement les B2 euh, les super de combat perdent beaucoup de points, l'unité perd 3 points, et les uns spéciales perdent 2 points. D'accord. Donc c'est-à-dire que tu gagnes à peu près 5 points sur une unité, mm -hmm. ce qui est pas mal du tout. Hein. Mm -hmm. Ouais, ça fait, ça fait une carte d'amélioration en plus. Bon écoute, on a fait le tour. Hein. Eh ben écoute, je te remercie. Ça va Non, ouais, c'était dense, mais en même temps, il y, a, y, a y avait besoin d'aborder ce sujet. J'imagine que la commu, quand même, euh, avait aussi... enfin, euh, pas. Va pas bouder son plaisir qu que, que tu aies dépunché euh, comme ça euh, ce, livret, euh, ce livret de règles. En tout cas, moi, je te remercie et je te salue pour le travail euh, effectué. Déjà sur ce livre de règles, mais aussi sur la commu. Parce que, ben quand même, à bien avouer que tu te sors méchamment les doigts du cul pour que, pour que ça vive et que ça bouge. Et euh, je pense qu'on te remerciera jamais assez, quoi, de ce côté-là. Euh, C'est sympa. Bah ouais, ouais. Moi, bah, ouais, euh. Genre, enfin, on fera peut-être le bilan Initiative Légion euh, dès un an, là, ouais. quand, quand, quand, quand l'heure arrivera, mais euh, je pense qu'on a tous une grosse frustration euh, sur cette année 2020, c'est qu'il mm. bah, y a le virus qui est arrivé et mm. on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire, ah, ouais. mm. et euh, moi je remercie toutes les personnes qui ont beaucoup de patience par rapport à ça, l'annonce du report du CF a été un peu dur à encaisser, mais bon... dire. On l'a ramassé la petite cuillère, le non je peux vous le dire. Hein <rire> bon, c'était ouais. une décision qu'on devait prendre. Ouais, c'était voilà. dur. Ouais. Mm -hmm. euh, J'espère qu'on pourra le faire au plus tôt. Mm. Euh, je parle du CF, mais il y a aussi tous les petits tournois qui étaient organisés dans tous les sens. Enfin... On... Encore mais... une fois, on parle de moi parce que c'est moi qui suis là, mais il euh, y, a, y, a, y a tellement de personnes qui organisent plein de trucs dans tous les sens. Mm. Et on est tous vachement frustrés d'avoir euh, annulé tous nos événements. Nous-mêmes, sur la page, on est pas mal frustrés parce qu'on avait plein de projets euh, de, de, de bah, ouais, ouais, ouais. euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas pu concrétiser. Heureusement mm. qu'on peut euh, comme ça euh, discuter et, et dépuncher, mais vous inquiétez pas, l'année euh, sera, euh, sera sera vraiment... Euh, sera vraiment au top de ce côté là on, on va de nouveau se réunir et pouvoir parler de tout ça mmh. ton ta conclusion là dessus rapidement bah écoute moi j'ai euh, aujourd'hui j'en suis pas à avoir euh, une peur ou une confiance hein, pour le, le basculement de la licence chez amg euh, c'est trop tôt pour le dire mmh. euh, je, moi au fond de moi je suis persuadé qu'on est tranquille pour deux ans voilà euh, voilà voilà je, je pense qu'il n'y a pas besoin de polémiquer ou de ou de faire de, de se faire de fausses idées. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Mmh. Euh, je suis quelqu'un de très optimiste, donc euh, <rire> ouais. j'ai tendance. Euh, non et puis voilà. faut surtout pas bouder le jeu maintenant, quoi. Allez-y, quoi. Ah ben bah, il y a aucune raison, il a aucune éditeur, raison. Hein. Montrer à l'éditeur qu'il faut qu'il réinvestisse dans la licence en jouant et en, et en consommant le jeu, qui en plus est en train de prendre une tournure absolument fantastique. Bah, bah euh, oui oui. Franchement avec ce qu'on vous a dit. Là, pendant cette vidéo, je pense que c'est clair, je, si vous avez visualisé un temps peu <rire> dans les yeux brillants de Toto, ce que vous alliez pouvoir faire en, en vous déplaçant sur des speeders et en canardant comme des malades, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux sur lesquels euh, c'est possible de faire des choses aussi dynamiques. Quoi. Et puis, euh, on a quand même réussi à voir pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de rupture de stock hein, sur les mm -hmm. nouvelles sorties. Mm -hmm. Donc ça, c'est pareil. Euh... Merci à Asmodé de nous avoir écouté là-dessus. Et puis, euh... puis voilà. Hein. Ok. Je pense qu'on ont... on est tous dans le même train et puis dans le même bateau et puis ou le même speeder. <rire> <rire> on est tous dans le même euh... speeder à canarder comme euh... Non mais franchement le, le jeu se structure pas mal. Nous on a on, on imagine plein de trucs pour l'année prochaine au niveau d'initiative légion. Mm -hmm. on, on aura le temps d'en reparler mais euh... voilà. Franchement euh, le, le... je suis très confiant sur euh, la stabilité du jeu tel qu'il est aujourd'hui. Il mm -hmm. euh, y a encore un peu de travail de rééquilibrage mais ça c'est inhérent à tous les jeux de figurines. Euh, moi, je... je suis très sensible au travail qui est fait par euh, les développeurs du jeu sur l'équilibrage. Il ouais. y a une énorme écoute, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut saluer chez eux. Il y a une énorme écoute de, de la communauté, mm -hmm. même si c'est un peu testé avec, avec le cul, on va dire comme ça. <rire> euh, mais par contre, il y a un gros travail de rééquilibrage d'écoute de la communauté. Et ça, c est, c est, ça fait vraiment plaisir. Ok. Ben en tout cas je te remercie beaucoup. Tu sais que dès que tu as besoin d'échanger de, de, de, avec la communauté, tu es bienvenue sur la page. Miyakaza et <rire> etukaza. Et puis ben les gars, euh, jouez là maintenant. Éclatez-vous. Vous euh, il, euh, il va falloir tester tout ça. Euh, je pense que là on vous a donné. Toto vous a donné toutes les clés pour en profiter un maximum. Bien vous éclater ressortez vos ressortez votre char ressortez votre speeder ressortez vos pathfinders. Et, et le livre de règles aussi parce que c'est vraiment un survol qu'on a fait hein. même si on a pris une heure et demie ouais, ouais, euh, ouais, reprenez les gars il a plein de, de choses à voir euh, moi j'ai pas eu le retour encore de ffg france mais j'imagine qu'ils sont déjà sur sur la traduction et, euh, et euh, j'espère qu'elle ne devrait pas trop tarder. On ne sait pas trop comment ça va se passer pour euh, les rééditions de cartes. J'imagine qu'elles seront disponibles en téléchargement. Et si c'est pas le cas, la communauté se chargera, comme on vous l'a fait pour Bosque, de euh, vous. Euh, je m'avance pas en disant ça, de vous proposer, euh, de vous proposer euh, les cartes, euh, les cartes rééquilibrées. Merci, merci, merci, merci, merci beaucoup Toto pour euh, ton travail et ta yes. participation à très bientôt tu j'ai envie de jouer allez pardon <rire> je t'ai coupé ça t'a chauffé du coup t'as envie de jouer là t'as envie de dire ah mais j'en peux plus moi TTS bon ça va c'est rigolo mais euh, putain j'ai envie de pousser de la figurine peindre peindre du Wookie et puis envoyer des Wookie là bah écoute il va falloir que tu commences à, à, à proposer à Elise de jouer avec toi quoi de ah, jouer ouais. avec toi tu m'as compris <rire> allez merci à tous bonne soirée bon jeu bon jet. y'a que ça pour poutrer le type d'en face <rire> you <laughs>